Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 19 e épisode de la saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode que j'attendais personnellement mais également vous parce que je vois régulièrement vos commentaires, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier des retours sur le Zach en Roulib de la semaine dernière avec Carnage de OTP, c'était très très très cool, franchement c'est cool d'avoir la liberté de pouvoir des fois inviter des personnes un peu différentes d'accord, là on était plutôt quelqu'un qui travaille derrière la caméra à la production et tout et vous avez quand même répondu présent donc va voir cette liberté, franchement, les amis, c'est très cool. Il, est passé, il y avait une époque où plus ou moins sans accord libre, pour que ça puisse fonctionner, entre guillemets, j'étais obligé d'inviter des gros noms, tu vois, des trucs à ça, pour que ça marche. Les, les plus petits étaient, euh, enfin, intéressaient moins de monde, et je ne reproche pas le public pour ça, mais à l'heure actuelle, ça a un petit peu évolué, donc ça fait très plaisir. J'espère que vous prenez en tout cas du plaisir à regarder cette émission euh, chaque semaine pour ceux qui le font. Je me permets de vous parler des semaines qui arrivent. Les semaines qui arrivent, c'est très simple. La semaine prochaine, je reçois Monsieur Julien Chiez, voilà, dédicace à Joël qui m'a bien demandé euh, de recevoir ce monsieur, bah, il sera là la semaine prochaine. Le 8 mars, je pense que ce sera Zincaroli mix boost capé épisode 2, donc vous aviez apprécié le premier avec SDM, le deuxième devrait se passer le 8 mars. Le 15, ça devrait être Frédéric de JDG, le joueur, le joueur du grenier. Ça, ça risque d'être un épisode un peu anthologique. J'ai également, hein, et merci à vous sur Twitter, vous m'avez bien aidé, mais j'ai également fait une petite propagande à monsieur Julien Fébraud pour qu'il puisse venir euh, peut-être avant le euh, début de la saison de Formule 1 ou alors après la première course on verra au niveau des dates mais a priori lui il est chaud faut encore qu'on règle quelques détails d'accord parce que vous, vous doutez bien qu'il travaille avec canal donc il faut peut-être voir certaines choses mais il y a de bonnes chances que ça se fasse en tout cas j'ai bon espoir je vous le confirme pas je vous donne pas de date mais j'ai bon espoir que ça se fasse d'ailleurs petite astuce hein, si vous me voyez Quelqu'un pour lui dire est-ce qu'on peut aller en DM en général, c'est pour un accord libre donc n'hésitez pas à envoyer des petits retweets, des petits likes, répondez et tout ça, histoire que le mec il se dise oh putain, le public, ils envie de me voir là-bas donc euh, indirectement vous m'aidez quand vous faites ça donc euh, je vous en remercie. Donc voilà pour l'avenir, c'est bon, vous avez capté les prochaines semaines, vous êtes au courant de qui devrait passer dans l'émission, mais concentrons-nous sur aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un monument de Call of Duty, un monument de YouTube tout court parce que aujourd'hui, on est avec monsieur le V12. Bonjour, Karim, comment vas-tu, monsieur Bah ça va très bien et toi Ouais, ça va super, super, super, très content de te recevoir aujourd'hui. Ouais, ça faisait un bail que tu pas vu. Hein. Ça faisait avec, un bail, mec. Avec la pandémie, tout ça, plus d'event, machin. Mais c'est vrai que ça faisait un bail. Hein. Ça faisait à peu près deux ans et demi. Je pense que mmh, c'était ouais, La ça. dernière fois, ça devait être début 2020 ou à fin 2019, ça. Quelque ouais. cas, ça, ouais. ça va, la pêche Ouais, tout va bien. Tout, tout va roule bien. en ce moment, tout va bien Ouais, franchement, tout va bien. Tu dors bien, tout, tout roule Non, dormir bien, je pense c'est pas dans nos, dans, dans nos habitudes. Ah hein. ouais. <rire> On a... Moi, je ne sais pas pour toi, mais mes nuits sont en général assez courtes. Euh, <rire> ça, ça stream tardivement la nuit. Le matin, il bah, faut se lever un minimum, tu vois, Bien même, même si euh, moi, je sais pas à quelle heure tu te réveilles, mais en général, je tape du midi, 13 heures. Mais tu vois, en fait, quand tu fais ce genre de, de, de nuit, tu, tu vois pas la journée passée et Normal. ça blase en fait. Ça Normal. blase, tu, tu as l'impression de vivre dans un cycle infernal et du coup, tu te forces un petit peu à te lever. Mais là, tu dois le voir à mes yeux, ouais. euh, je suis cerné de ouf. Ça va encore. Franchement, ouais. j'ai vu des gens plus cernés. Moi, tu me demandé à quelle heure je me lève. Moi, en général, je me lève à 9, 10 heures naturellement. Genre, je déteste le rythme dont tu as parlé. Là. Et tu te couches à quelle heure Je me couche à une ou deux heures. Ah ouais, t'arrives à. T'as pas énormément besoin de sommeil du coup Je dors 7-8 heures. Ouais. En soi, 7-8 heures, c'est ouais, suffisant va, ouais. largement. Tu vois, mmh. moi 7-8 heures, en tout cas quand je me lève, genre je suis en forme, tu vois. Genre mmh. je, je suis bien. En plus, j'ai une petite machine pour contrer mon apnée du sommeil. Donc du coup, j'ai des bonnes nuits. D'accord. Et, et donc du coup, je suis en forme vraiment toute la journée. Genre vraiment, je suis en forme toute la journée jusqu'à que j'aille dormir le, le soir, tu vois. Moi, je, je prends de l'huile CBD, moi, pour bien dormir. Oh, tu dors trop bien avec Classique, ça. c'est ouais, quoi, je prends. Ah ouais. Je Mais sous la langue. Et franchement, tu, tu passes des sacrées nuits, quoi. Énervé, bah, ça fait plaisir, mm. ça fait plaisir. Tu connais un petit peu, je suppose, Zacharoli. Bon, on va être ouais, là ouais. pour parler de, de, de ton parcours, de ta carrière, de ton avis sur des sujets également. Donc, j'ai préparé ça, on est sur quatre fiches quatre fiches aujourd'hui. Donc, on est sur une émission relativement euh, chargée. Euh, donc, je vais te demander le classique pour démarrer parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir quand même. Nous avons, comme je l'ai dit, devant nous un monument de YouTube. Donc, c'est très cool de pouvoir t'avoir aujourd'hui. J'avais eu Sky il y a quelques semaines. C'est cool de compléter mm. un petit peu les deux dans la même saison. C'est trop trop lourd. Vous êtes des personnes que j'ai suivies, même que pour certains, notamment pour toi, que je connaissais déjà bien à l'époque. Ouais, Donc on va en discuter. Je vais te demander pour commencer. Qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Bah écoute, euh, moi c'est Karim. Euh, j'ai grandi euh, en Haute-Normandie, dans un quartier assez, assez difficile de la Haute-Normandie. Mmh c'est euh, dans ce quartier-là qu'il a commencé euh, toutes les émeutes, tu vois, je sais pas, pour te, te situer, tu vois. Dans le film La haine, tu vois, ouais. en, quand toutes les émeutes ont éclaté, c'était dans ce quartier-là. C'est quoi le nom du quartier, je me permets C'est Les Sapins. D'accord. Euh, la grand-mère, Les Sapins. Donc c'était un quartier assez, euh, assez difficile. Mais je garde un, un souvenir de mon enfance. Euh, tu sais, tu avais toutes les, toutes les familles qui s'entraidaient. Il on on, y avait vraiment, on était tous démunis et tout, mais tout le monde s'entraidait. Je, je garde un super souvenir de, de, de mon enfance. Euh, voilà, après, euh, j'ai fait des études pour être prof de PS. Donc moi j'étais un, un dingue de, de sport, ouais. dingue de sport. J'ai fait énormément de sport co. Donc j'ai fait du foot pendant, pendant très longtemps. Après j'ai fait du basket. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis dirigé vers la filière euh, STAPS. D'accord. Et en fait, j'ai eu la malchance d'arriver à l'année la, à où l'éducation nationale avait décidé de, de sabrer les postes euh, au CAPEPS. C'est-à-dire que tu avais le concours et puis à la fin, tu avais un certain nombre de postes et là, ils avaient réduit le nombre de voilà, postes. Voilà, c'est ça. Donc le concours, c'était environ 800 000 postes et c'est passé à l'année où moi, je suis arrivé à 200 postes. Oh. Et du coup... Euh, c'était vraiment hard chez hard. De 800 Donc, à 200 postes Voilà, c'est ça. Genre ils ont divisé par 4 ah, le nombre ouais, de gens qui ouais, pouvaient ouais, passer ouais. À réussir à ce concours. Oui, oui. Le, le sport, de hein, toute façon, on le voit encore de plus en plus. À l'école, c'est loin de maintenant d'être une priorité. Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, ouais, l'éducation nationale avait vraiment considérablement réduit euh, les, les postes au CAPEPS. Du coup, ouais, ça, ça a changé un petit peu ma... ma mon orientation, même si en définitive, euh, moi, ça a explosé pour, sur YouTube à cette époque-là. Donc, euh, je, je, je préparais le CAPEPS, en même temps, je faisais des vidéos. J'ai eu mes, premières mes premiers salaires YouTube et je fais, bon, il y a peut-être quelque chose à jouer. Euh, Est-ce que euh, je bosse comme un dingue et je m'assure euh, un métier, euh, ouais. pépère et, euh, et voilà. Une ou, fiche de paye, 35 voilà, euros, c'est ça. Ou quelque chose d'un petit peu plus euh, original et qui me fera peut-être un peu plus vibrer parce que sur le coup, euh, quand je faisais des vidéos sur YouTube, euh, même si ça ne se voit pas sur les premières vidéos, je kiffais de ouf. Mais, euh, mais du coup, voilà, j mais je me suis dit, bon, on verra. Au pire, euh, sachant que l'année en question, le, les postes au CAPEB, c'était très réduit. Je me dis, bon, je vais tenter euh, YouTube à fond. Et si, euh, si ça échoue, bah, de toute façon, j'avais ma licence TAPS ouais, quand même. Donc, je pouvais me représenter à l'UFM euh, deux, trois ans plus tard même. Et ça ne changeait rien. Et euh, espérer avoir plus de postes. Et du coup, euh, que ce soit un peu plus simple. Mais du coup, voilà, YouTube a, a bouleversé ma vie. A supplanté le truc. Exactement. Tu as quand même passé le concours ou pas du tout Non, je ne l'ai même pas passé. Je me l'ai même pas passé. Et cons me permise, consiste en quoi, le concours si, bah, tu, si tu t'en rappelles. Non, le, le concours, c'est euh, des épreuves écrites. Et après, tu as un oral Donc, euh, sur, euh, sur comment gérer une séance. Enfin, Il y a plein, plein, plein de choses. Moi, déjà, en fait, j'ai fait une licence TAPS euh, ce qu'on appelle éducation et motricité, c'est pour justement être prof de PS donc collège lycée ouais. et euh, j'ai fait en parallèle donc une licence euh, entraînement donc là c'est plus pour être coach et là par exemple si à l'heure actuelle je, de, je devais euh, me réorienter et que je voudrais être de nouveau coach euh, donc j'ai déjà une grosse équivalence okay. et euh, donc euh, la licence TAPS m'a donné quand même euh, un bagage de si, euh, toute façon, je sais éperdument que si un jour je devais euh, stopper euh, YouTube, tout Internet, tout ça, je sais que je me dirigerais forcément vers le métier de, de coach ou en tout cas vers le sport. Donc, euh, je ne suis, suis pas nu. Quoi. Ce serait assez facile pour toi de faire ah, oui, le bail, ah, euh, oui, une clairement. expérience, un papier. Ah, oui, ouais, ouais, clairement. C'est pas mal, ouais, ouais. c'est plutôt propre. Et, et quand tu étais gamin, parce que tu disais euh, que tu retenais ton quartier où ça se serrait beaucoup les coudes et tout ça, machin. C'est souvent ça dans les quartiers un petit peu ouais, difficiles ouais, entre ouais. des familles qui ont euh, bah, du coup soit des problèmes, soit pas beaucoup de moyens, etc. Serrer les coudes, c'est un peu le mot d'ordre. Ouais, et puis c'était des, des, des, des nationalités différentes, tu vois. On, avait, euh, on appelait euh, les quartiers de Portugais, donc il euh, y avait tous les Portugais qui étaient réunis au même endroit, il y avait euh, tous les. Tous les euh, tous les Blacks un endroit, tous les Algériens, tous les Marocains un autre. Enfin, c'était vraiment un truc et il y avait une vraie vraie vraie convivialité. Enfin, je me souviens que on parlera forcément de jeux vidéo plus tard, mais en fait, moi, j'étais pas du tout un gamin du jeu vidéo, quoi. J'étais un gamin de dehors. Euh, on jouait avec tout et n'importe quoi, les grands ils nous envoyaient acheter, euh, faire leurs courses comme dans tous les quartiers. Ouais, ouais. En fait, il y a une hiérarchie en mode, euh, si t'es un petit, tu, tu dois rendre service aux plus grands, tu respectais les plus grands, ça aussi c'est quelque chose qui s'est grave perdu, euh, le respect envers les plus grands, tu as l'impression que ça s'est euh, évaporé, alors que nous à l'époque, on vénérait les plus grands, ils faisaient les plus grosses des conneries et nous on les respectait pour ça. Bon. C'est pas forcément la, le bon, <rire> bon exemple à suivre. Mais toi-même, tu sais, quand t'es petit, euh, bien sûr. ces mecs-là, on impose. Toi, y a, y, ils ont un, un certain charisme et tu dis, ouais, t'aimerais bien être comme eux et tout. Et, et quand ils te demandaient un service, t'étais honoré, tu vois. Mais euh, non, non, j'en garde un, un super souvenir. Quoi. Tu penses à actuelle, les, les plus grands, on impose peut-être un peu moins, genre Non, je pense que les plus jeunes, maintenant, ils, ils ont, je pense, perdu ce, ce côté un petit peu respect du plus grand, et ils veulent eux-mêmes être plus grands maintenant. Okay. T'as l'impression qu'ils veulent brûler les étapes, et euh... Mais, euh... mais bon, voilà quoi. Non, c'est comme ça, c'est une impression, j'entends, j'entends. Et, et donc, du coup, ce que j'allais dire, j'allais dire euh, en parallèle de tout ça, parce que t'as commencé à parler à la fin de Stabs ou tu mm -hmm. commençais à te mettre à YouTube, etc. T'as aussi été quelqu'un, du coup, euh, qui s'est mis dans le gaming assez tôt, non euh, Non, enfin, au niveau YouTube, les gens, ils vont se dire oui, c'est assez tôt parce ouais. que en définitive, quand on réfléchit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent Twitch, qui découvrent Call of Duty grâce à Warzone, qui découvrent, on va dire, toute la, la, scène. Voilà, toute la scène maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là, en fait, à la naissance. Et à la naissance, il y a eu, eu un précurseur, il y a eu DX9, qui a, qui a vraiment commencé au niveau YouTube et que tout le monde regardait un petit peu. Et après, il bon, y avait en parallèle euh, Bismod 3, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Donc Bismod 3 et DX9 étaient, vraiment, voilà, étaient vraiment très bien euh, implantés. Et, euh, et moi, en fait, je suis arrivé, en fait, arrivé un poil après. Et, euh, et en fait, moi, comment j'ai eu une grosse promo. Ça a été euh, de la part de Bismod 3, en fait. Bismod 3 qui euh, avait regardé une de mes vidéos call et il, dit, il, il avait regardé un petit tuto. Il avait kiffé il dit, il, dans une de ses vidéos. Euh, il avait parlé de moi et franchement, ça avait boosté de dingue. Enfin, c'était. Tu sais, le, ah, le coup de pouce. Ouais, C'est ça. Avant sur YouTube, quand quelqu'un parlait de toi, c'était c'était pas comme maintenant maintenant si tu veux vraiment booster quelqu'un il faut que ça soit sur la durée tu ouais, vois euh, ouais. avant tu parlais d'une personne une seule fois ça lui a rapporté euh, énormément de promos tu vois l'influence et... la vraie c'est ça ouais et donc Bismod <rire> il avait commencé à parler de moi mais ça m'a ça m'a fait halluciner à cette époque j'ai pris euh... alors pour maintenant ça va représenter que dalle mais avant YouTube avait il y avait énormément de moins enfin il y avait moins de, de, de, de spectateurs donc forcément j'avais dû gagner 1000 abonnés en l'espace de de peut-être euh, trois jours, j'étais grave content. Ouais, C'est incroyable et tout. Alors que quand tu m'as connu euh, toi, parce qu'en définitive, tu, je pense que tu es le premier oui. qui m'a connu euh, euh, sur le forum Code News. Enfin, parce que... si, si je gagnais 10 abonnés euh, par semaine, j'étais content. Je postais sur le forum aussi euh, jeuxvideo.com ouais. et ouais. tout. Et, euh, et ouais, du coup, Bismode 3, ça a été le premier qui a cru en moi, qui a voulu parler de moi et tout. Et s'en s'en est suivi juste derrière, puisque vu que Bismode et DX9 se parlaient énormément, bah forcément, quand Bismode 3 parlait de moi, DX9... Là, la, la ramène l'autre. Et du coup, euh, derrière, il y a eu collab avec, euh, avec euh, DX9 et euh, ouais, ça... Ça a lancé la chose. quoi. Ça, on va revenir dessus, il a pas de problème. C'est très cool que tu l'abordes comme ça parce que tu as bien chronologiquement respecté le truc. C'est exactement mmh. ce que j'avais trouvé. J'allais dire, genre de base, quoi de base comment est-ce que tu as découvert la licence Call of Duty De base, c'est un... mon ex-beau-frère. En fait, moi, je suis arrivé sur les jeux vidéo pour ma mère. Euh... Je sais pas si c'est culturel ou... Ouais. Mais euh, les jeux vidéo, c'était Satan. Ouais. Les jeux vidéo, je sais pas, pour toi, dans ta famille, c'était pareil. Des... Il ouais, ouais, ouais, Faut travailler à l'école. Et puis ma mère, c'était... On a... On... Ma mère, elle était très sportive. Mon beau-père était très sportif. Euh... Ils étaient tous les deux de la muscu, machin. Donc... Euh... Euh, eux, ils voyaient euh, le jeu vidéo comme une période de temps. Valait mieux travailler son physique plutôt que traîner euh, derrière euh, derrière une console. Ouais, devant un écran. Voilà, enfin, ça. Nan, nan, ouais. Moi, j'ai vraiment vécu, enfin pris du plaisir sur le jeu vidéo par euh, par. Euh... Par procuration, quand j'allais chez des potes, quand, quand j'allais au centre de loisirs euh, Et du coup euh, j'ai découvert le, le jeu vidéo super le tar, tard, tard. Ouais, tar. Peut-être vers mes 20 ans tu vois Sur mes 20 ans j'ai acheté ma, ma console en fait À 20 ans j'ai acheté ma console Maintenant je suis majeur, voilà, je peux ça. faire ce que je veux ça, ouais. <rire> Et du coup j'ai commencé à, à jouer à, à GTA et, euh, et en fait mon beau-frère m'a dit Ouais là GTA... en fait je jouais à GTA Online tu vois Où tu pouvais affronter d'autres joueurs et tout Et tout. du coup tu étais en troisième personne et mon beau-frère me dit « Ouais, mais franchement, viens jouer à Call of Duty, tu verras, c'est pas du tout la même chose. » Et j'ai commencé Call of Duty sur, euh, sur Modern Warfare 2. Ok. Donc, euh, non, sur Code 4. ce que j'allais te dire, en Call of 4. Sur, sur Code 4, mais c'était à l'époque où euh, Code 4 avait déjà euh, un an. Enfin, ok, donc il y avait déjà World at War. Mais toi, voilà, quand même World at War. Of et en fait, 4. on le sait, World at War n'a pas marché au niveau de la commu. Et du coup, tous les joueurs étaient encore sur, sur Code 4. Et du coup, moi, j'ai découvert Code 4. Et, euh, et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette idée de, de, de, de gameplay beaucoup plus intense que, que GTA. GTA, c'était différent. C'était franchement, voilà, ouais, j'ai commencé sur, euh, sur Call of comme ça. Et euh, donc euh, très difficile au début pour moi, forcément. Enfin, quand tu débutes sur un jeu, c'est compliqué. Et euh, j'ai vraiment commencé à vraiment progresser sur Modern Warfare 2. Et Game of War 2, ça a été un gros, gros, gros gros kiff, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que petit à petit, en plus, juste derrière ça, ah bon, petit à petit, en plus, t'en as parlé avant, mais peu de gens le savent, très peu, mais toi et moi, on se connaît depuis très longtemps, bien avant YouTube. C'est ça, ouais. Et les vidéos, parce qu'on côtoyait, du coup, effectivement, le, le même forum Call of Duty en 2009, enfin, qui s'appelait Call of pas Duty si, News. Je sais même pas s'il est encore existant, je pense pas. Hein. Je pense qu'il n'existe pas, ouais. Non. Si ça il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait Boulebiche aussi à cette époque-là ouais. dessus. Il y avait, ouais. euh, il y avait quand même pas mal de, de, de... enfin, on avait une vraie, vraie petite commune et tout. On se retrouvait euh, de, dès qu'on, dès qu'on avait fait une vidéo machin, on postait. Non, c'était, c'était un bon délire. C'était, c'était à l'époque où, euh, franchement, on, on rentrait de l'école on rentrait du taf et bam, on avait grave envie de, de partager nos, nos, nos games, partager nos ressentis, partager nos. Nos, nos espoirs, parce qu'on, forcément, on parlait des futurs jeux. C'est toujours la même chose. Tu vois, quand t'es dans l'année du jeu, tu dis, ouais, j'ai hâte du prochain, ça va se passer comme si, ça va se passer comme ça. Il y a les et premières et... rumeurs qui partent, ouais, ouais, les premiers ça. on dit, les premiers si, les premiers ça. ça. Puis à l'époque, il n'y pas de réseaux sociaux. Donc euh, le code, enfin le code news, c'était un petit peu notre, notre réseau social à nous, quoi. C'est ça. Et, euh, et franchement, c'était, ouais, c'est une belle époque. Moi, quoi. le forum, j'allais dans la journée, au CDI ou des trucs comme ça. Tu pas modérateur, toi Ouais, voilà, je me disais bien. mais j'avais été modérateur quand j'ai commencé à devenir ouais. un peu plus populaire et du coup ça. il m'avait fait passer modérateur, mais, ça, euh... exactement, ouais, été modérateur... mais toi t'étais modérateur avant moi je pense. à, à 15 piges, hein, 15 ouais. piges modérateur d'un forum, ouais. on va vous dire que c'était beau, hein. c'est ça qui était marrant parce que petit à petit derrière euh, de ce forum là je me rappelle tu avais acheté un hdpvr, et du coup l'hdpvr, l'opoge, c'était le J'avais bon. acheté le Dazzle avant, oui. déçu à mort par la qualité, <rire> déçu à mort. Déçu de dingue. Après, j'ai acheté l'HTP vert et c'est vrai que c'était. T'avais euh... ah investi, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait, l'HTP VR. Vu qu'on était tous jeunes, ouais. là, alors je vous fais un petit, un petit rétrospectif parce que là, on a employé des, des produits pour certains, ça ne vous dit rien. En fait, à l'époque, pour record ta console, il mm. fallait du coup une capture card, une carte d'acquisition. La carte d'acquisition, il y en avait deux qui étaient très populaires. Le Dazzle, dont il vient de parler, sauf que le Dazzle, voilà, c'était un petit truc comme ça. C'était la 720p ou, ou même pas C'était du 480. Ouais, c'était ça. 480p, bande noire. Mmh, sur les côtés, ouais. Bande noire sur les côtés. Et si tu voulais avoir le truc euh, bah, en format YouTube, entre guillemets, il fallait étirer euh, le, euh, la, le truc. Et, et, et étirer l'image, ça rendait le truc dégueulasse. Vraiment, mmh. c'était super moche d'étirer l'image. C'était absolument insupportable. Ou alors, donc ça coûtait 50-60 balles ce truc. Ouais, c'est ça. Exact. Exactement. donc euh, on n'avait pas beaucoup de thunes, donc beaucoup opté pour cette solution. Même moi, à l'époque, j'ai fait des vidéos, j'ai le Dazzle ou alors t'avais un peu plus de thunes et tu mettais 200 euros à peu près et t'avais un HDPVR et lui, le HDPVR c'était carrément un, gros, ouais, un gros bloc de ouf, ouais, ouais. voilà et là, par contre, tu pouvais avoir du 720p, pas de bande noire, rien ouais, ouais. après moi, j'avais, c'était, c'était un budget, mais euh... faut savoir que moi, à l'époque, euh, je travaillais, donc euh... moi, j'ai enfin. J'ai eu la culture très tôt du, du travail. Et en fait, moi, dès mes 17 ans, je travaillais dans, dans, dans, dans ce qu'on appelle un centre de loisirs. Et en fait, ouais. euh, en fait j'étais ce qu'on appelait aide-animateur aide à 17 ans. Et après, je suis passé animateur. Et du coup, j'ai eu mes premiers euh, salaires. Euh, au début, je les claquais dans tout et n'importe quoi. Et euh, donc après, forcément, j'ai pu... Euh, et je pense que quand j'ai investi dans l'HDPVR, euh, euh, ouais, ah, j'étais déjà, c'était en éducation, donc il y avait déjà un salaire qui rentrait. Donc euh, voilà, c'est... Puis à l'époque, j'habitais... Euh... Non, non, j'étais en couple. J'habitais euh, avec quelqu'un, mais bon, c'était pas... C'est pas comme les plus jeunes qui on, qu ont acheté l'HDPVR mmh. et que ça pesait sur leur... Euh, ouais. non. Moi, c'était une passion. Tu vois, je me dis, c'était que dalle, 200 euros. Ouais, euh... y allais, enfin, c'était pas 200... Mais voilà, c'était, euh, c'était, c'était pas, c'était pas un investissement euh, déraisonnable pour ouais, moi. Ça, ça, ça reprenait, ça allait, c'était ok. Mm. Parce que j'allais dire. Tu prends le HDPE vert sur Modern Warfare 2 et tu te mets à poster ici et là des petits gameplays de nucléaire avec tes potes et tout machin. Je m'en rappelle, t'en postais plein sur le forum. C'était pas commenté, c'était vraiment du pur gameplay, des grosses MME. Tes titres, étaient en minuscules et tout, tu t'en battais, les couilles, tu juste un MME sur Terminal, machin. Qu'est-ce que t'as donné envie de produire des vidéos et partager Est-ce que c'est cette époque Modern Warfare 2, YouTube, les montages, tout ça machin C'est vraiment le feedback des gens. Je sais pas si tu te souviens... À l'époque, euh, en fait, c'est ça qui est assez, assez drôle, c'est que euh, au tout début, les gens ils me voyaient comme un joueur de ouf, alors que pour moi, faire ce que je faisais, je le faisais mais euh, facilement. Et en fait, à chaque fois, que je postais une vidéo, les gens disaient, wa ouais, c'est trop stylé, mais machin, t'as fait une grosse game, machin. Et en fait, c'était le feedback des gens qui me faisait kiffer. C'était de, de, bah, d'amener un certain divertissement. Le jeu, je le kiffais de ouf. Enfin, je, franchement, j'ai dû passer euh, comme tout le monde. De toute façon, Modern Warfare 2, je pense que ça a été… On l'a séché. On a, ouais, ça, on a passé beaucoup d'heures de, no, de notre propre vie sur le jeu. Et, euh, mais ouais, non, c'était vraiment le, le feedback des gens sur le forum. Euh, sur euh, Et puis cette volonté d'aider de, de, aussi. Parce que même si euh, je, au début, c'était que du gameplay pur, je suis venu assez vite à aider un peu mon prochain, à essayer ouais. de faire progresser les joueurs qui... Euh... Parce qu'en fait, comme je considérais que moi, ma façon de jouer, bah, elle n'avait rien d'exceptionnel, je me suis dit, bah, si euh, je peux aider euh, bah, des jeunes joueurs, bah, je vais le faire. Si je et peux coup, expliquer. Voilà, ouais. c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre dans un premier temps du sous-titrage. Et quand j'ai vu que des X9 euh, commençaient à commenter que... et que les gens adoraient ça, et que même moi, je considérais que c'était beaucoup plus... Comment dire c'est beaucoup tu, plus simple. Tu, tu dis non mais même tu t'identifies beaucoup plus à la personne, tu t'attaches à elle et tout. Du coup je me suis dit mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire en fait. Donc faut amener les conseils mais vocalement. Et puis c'est même plus facile d'expliquer euh, une certaine strate à quelqu'un vocalement que par des sous-titrages quoi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Quoi. Ce que j'allais dire, tu continues gentiment tes défis, tes petits trucs et tout. Puis un beau jour, le 29 novembre 2010, donc il y a maintenant 11 ans et quelques, euh, j'ai la vidéo. En plus, il y, y a plus de 11 ans, tu postes une vidéo Black Ops, mes trucs et astuces, où tu commentes et où tu parles de ton style de jeu, du pompe, des astuces et tout. Et là, c'est le boom massif ouais. pour toi. La, la vidéo cumule un million de vues. Bon, bien sûr, pas en quelques jours. Tu as là la réelle un million de vues, mais, franchir, mais, et, tout part de la là. Regarde cette belle vidéo. Euh, c'est une astuce que mais je sais, tu sais. Que cette, euh, cette, cette tu sais que cette cette astuce-là. Tu sais qu'il y a tellement de sur... personnes, et je suis persuadé que mais dans le possible, dans, dans les un commentaires un de ta vidéo, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont te dire :« Mais, eh, cette astuce-là, je la connaissais pas. » Et il y a plein de gens qui l'ont apprise comme ça. Et moi, je le faisais, tu vois, je le faisais instinctivement. Ouais, pour toi, c'était naturel. Hein. Je le faisais instinctivement. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont dit, mais euh, en fait, pourquoi je le faisais pas Et ça. Voilà, y a... en fait, quand je réfléchis un petit peu à, à, à toutes les astuces que je pouvais donner, en vrai, il n'y avait rien de sorcier. Mais je pense qu'il y a des gens, quand ils jouaient à cette époque, euh, ils jouaient, mais c'était en mode euh, comme s'ils si étaient là, ils mettaient le cerveau de côté, puis ils étaient, ils étaient là en kiff. Des fois, certains, tu les entendais même jouer avec de la musique. Ouais, ils gavaient, et, et en fait. Je pense que Call of Duty est devenu de plus en plus un jeu stratégique où les gens se sont quand même posé la question de comment essayer de brainload et, et du coup ils où se Le font... niveau est monté. Voilà, c'est ça. Le niveau est monté et tout ça. Donc t'avais pas le choix de quand même être un peu plus réfléchi dans ta façon de jouer. Mais, euh, mais ouais, ce, ce tuto a, a beaucoup aidé et franchement c'était c'était ça, euh, ça l'idée. Et euh, en fait, l'orientation de ma chaîne n'a jamais changé. Moi, mon, mon objectif premier. Et, euh, et c'est comme ça aussi dans la vie en général. Euh, j'aime aider mon prochain. J'aime beaucoup aider les autres à progresser dans n'importe quel domaine. Et euh, j'aime informer. C'est pour ça que bah, je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard. Mais même quand j'ai décidé d'ouvrir un petit peu la chaîne à autre chose que du gaming, ouais. j'aimais bien aussi euh, bah, montrer... Euh, Le matériel, les trucs et Voilà, c'est ça. Tout. Essayer d'informer les gens sur des choses ou leur venir en aide sur, euh, sur des sujets variés. Regarde, récemment, j'ai fait... Euh, bah, on est touché par la, la calvitie tous les deux. Mais tu vois, récemment, je sais que ça, ça, ça peut vraiment faire souffrir ouais. profondément okay. certaines personnes. On a tendance, euh, déjà en tendance un petit peu à, à, à vanner tout ça, machin. Mais en fait, tant que tu n'es pas toi-même victime de ce genre de choses, tu ne sais pas à quel point c est, c est vraiment, ça fait vraiment mal. Et, je me suis, et quand j'ai entendu parler de, de la technique, la dermofusion, je me suis dit, mais franchement, ça peut être un vrai kiff d'aider certaines personnes euh, en, en mal de, de, de, de, de confiance en eux et, euh, et du coup voilà tu vois c'est une vidéo qui sort du contexte du jeu vidéo mais j'aime aide, aide aider à l'initiative d'aider un petit peu et j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit euh, c'est extraordinaire ouais, euh, quelque donc chose, euh, ouais ils étaient vachement contents de de kiffer le truc quoi <rire> j'ai pris une balle perdue on est frappé et deux par la calvitie effectivement <rire> il est vrai que la calvitie m'a frappé fort toi toi t'as eu du mal aussi hein moi j'ai rasé et, moi, et un, un jour t'as rasé ouais, tu t'es dit ouais, allez ouais, vas-y ouais. c'est parti ouais. tu sais quand tu t'attaches tu... moi je vraiment j'ai euh, à un moment donné je me suis dit je je je vais raser et, euh, et en fait, quand j'ai rasé, je me fais mais ça fait stylé. En fait, vraiment, je, je te jure, je me mens pas à moi-même. Ah, je vous pas. jure, c'est pas mal. Ouais, ouais, je vous <rire> jure que je me mens <rire> pas. Je me suis rasé et j'ai fait, mais en fait, c'est bien quoi. C'est bien. Alors forcément euh, de toute façon, tu le vois très bien dans les dans les films et tout à chaque fois qu'il y a un beau gosse, tu as jamais vu un beau gosse rasé, tu vois. Tu jamais vu un beau gosse chauve et tout tous les beaux gosses ont toujours des cheveux de ouf et tout. Est the rock. Ouais voilà, c'est ça. Mais euh, mais voilà, je me suis dit bah franchement ça fait et puis je l'ai assumé comme ça et je pense que même toi au début quand tu as quand as dû te raser, au début tu as appréhendé, tu dis vas-y, je vais le faire. Bah oui. Et, euh, et en fin de compte, tu t'es dit bah ça fait bien. Oui, tranquille. Ça Exactement. Fait bien Exactement. Je, je pense qu'il faut avoir un visage pour. Euh, et t'as le visage, ouais, je pense qu'on n'a on pas des visages, euh, on, on a des visages où ça passe. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas le visage ou la morpho et ils le vivent super mal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu euh, amener un petit peu. Euh, Moi, c'est ce une que j'avais noté sur ce, cette vidéo. Les, les gens, quand elle est sortie, genre de manière uniforme dans les commentaires et tout, bah, les gens, ils appréciaient ton, ton ton calme, tes astuces, les explications et tout. Moi c'est bon, aussi à ce moment là que pour rigoler les premières, je campe pas, je temporise comment ça apparaît et tout. Mmh. Bah, au final euh, Black Ops 1 euh, au début ça a fonctionnait de ouf. Et moi Black Ops 1 ça a été un gros kiff. Hein. Moi Black Ops 1 ça a été vraiment un gros kiff. Moi c'est mon préféré. Moi, moi c'est ça, moi aussi c'est mon préféré. C'est mon préféré d'un point de vue euh, gameplay ouais. mais aussi d'un point de vue, euh, comment dire, d'un point de vue euh, symbolique. Ouais, symbolique. Parce ouais. que moi c'est le, le, le jeu qui m'a fait exploser. Et, euh, et, et franchement, pour euh, vraiment le, le jeu demandait un certain skill. Les armes, elles avaient un recul pas dégueulasse. Enfin, ça bougeait quoi. Mmh. Il fallait un, un, un shoot pour. pour... C'est vrai que maintenant. Bah, les 5 k par exemple, les SMG, elle avait un petit peu de, ah ouais, de recul. C'était des armes qu'il fallait gérer et tout. La K47 pour euh... des long shots, il fallait un ouais, peu gérer ouais. et tout. Ouais. Et puis le fameux euh, saut de dauphin, <rire> qui était. Moi, ouais, je, je kiffe. Non, vraiment, le BO1, il a... encore une fois, c'est un jeu qui n'a pas forcément plu euh, à la commu. Euh, il a fonctionné, mais il a été un petit peu... On, on, il a un petit peu boudé, quoi. Ça, ça va encore, mais c'est vrai qu'il y avait... En gros, je, je, je suis d'accord avec ouais. toi, mais je dirais quand même qu'il a plu, mais qu'il y avait une partie de Modern Warfare 2, ISTA, voilà, en ça. gros, des, des fans de Modern Warfare qui, eux, n'avaient pas totalement collé, c'est et, et je pense qu'il était plus difficile que Modern Warfare 2, ouais. et du coup, devant la difficulté, les gens préfèrent dire « Oh non, oh, j'aime pas trop », alors qu'il faut juste s'adapter, quoi. Là, comme ça, bordel, ouais. qu'est-ce que c'était un plaisir le, le, le, En plus tu vois, regarde, je t'ai noté 29 novembre 2010, donc la première vidéo que tu commentes Donc euh, mes trucs et astuces Et t'en as parlé juste avant, 8 janvier 2011 Donc euh, à peine un mois et demi après euh, Dans la foulée de ta première vidéo commentée Tu fais ton premier commentaire avec Diablo X9 ce qui accentue le coup de boost sur ta chaîne, qui en plus est très très active, c'était ça oui. une particularité peut-être que tu te démarquais par rapport à d'autres, c'est que toi, tu étais très régulier euh... envoyé vraiment beaucoup. Ouais. Parle-nous-en un peu de cette première vidéo avec DX9, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment bah... tu l'as vécu, quelles ont été les conséquences. Je pense que c'est aussi la vidéo, euh, la vidéo truc et astuce, c'est aussi ça qui, qui, a, qui a donné aussi envie à DX9 de, de collaborer avec moi. Euh, il a dû se dire bon bah il y, y a un truc à faire et tout euh, le gars amène un truc différent euh, parce qu'il y avait Bismoth qui était très fun très euh, dans l'humour euh, lui il était très pro euh, il avait aussi enfin voilà il commentait super bien et tout et, euh, et du coup ouais il a, je me souviens il m'avait envoyé un message ouais est ce que tu as envie qu'on se fasse un petit euh, un petit zombie machin et puis je faisais, euh, je faisais beaucoup de zombies sur BO1 à l'époque en plus et, euh, et en fait, la, la première collab qu'on a fait ensemble, euh, moi, je, je suis quelqu'un de très timide. Mmh. Franchement, enfin, j'étais quelqu'un de très timide. Et c'est vrai que moi, pour moi, YouTube a été un peu une, une, une façon pour moi un petit peu de, de vaincre ça. Ouais, c'est ça. Et euh, en fait, ce que avec qui j'ai énormément de mal de faire des collabs avec des gens que je connais pas. Où, et en fait il faut que tu crées quelque chose euh, c'est euh, ouais, dur pour moi de me lâcher. Et euh, par exemple on avait fait j'ai fait une collab il y a de ça quelques quelques années avec Thibault InShape et j'arrive Thibault InShape allez on va tourner et tout machin je fais non non attends tranquille on va se prendre un café on va discuter et puis et en fait moi je me sentais pas de jouer un rôle en fait je me sentais pas de faire ouais comme si on était grave potes alors qu'on vient de se rencontrer tu vois donc j'ai voulu je lui dis je fais non t'inquiète on va se prendre un café machin puis on a commencé à parler j'ai commencé à le cerner puis voilà tu vois et en fait, les, ça s'est mieux passé derrière. Euh, ce que j'aurais pas pu faire, en fait, je suis quelqu'un de, de vrai. Et euh, je sais, je suis vraiment, tu le sais, Zach, hein, je suis pas du tout hypocrite. Ouais. Toi et moi, on a déjà été au clash et tout sur des discussions parce que moi, je, je, je, je suis pas là, je vais pas te brosser dans le sens du poil, tu vas pas faire pareil. Et quand on a une position, enfin, toi, tu as tes arguments, j'ai mes arguments. On, on les pose, âmes, pas. tu vois voilà, pas ça. Mais problème. tu vois ce que je veux dire, c'est que je, je suis pas faux, je vais, je vais pas... Euh, Adoucir le. Voilà, c'est ça. Si, si, si, si je dois défendre ma position, je la défends et tout. Et, euh, et du coup, euh, j'ai besoin, euh, quand je, je travaille avec quelqu'un, de, de me sentir à l'aise, de, de, de sentir qu'on a une alchimie ouais, ensemble un et tout. Ouais, chose, ça. Tu vois. Et je, je, je respecte les gens qui arrivent, euh, ils se connaissent pas, et puis bam, tu as l'impression que c'est les meilleurs amis du monde et tout. Je respecte ça et c'est pas, pas mon truc. C'est fake. <rire> ça se c'est pas du tout ton truc. <rire> non, et donc du coup, ça se passe comment vu que tu le connaissais pas et tout Vous faites d'abord un zombie, un truc. Parce qu'on l'a la vidéo, en plus ouais. sortie. Euh, bah franchement, il est super cool. Euh, il me prend grave sous son aile parce qu'il voit bien que moi je suis pas à l'aise. Lui, il est à mort. Oh, oh, pff, lui, t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il oui, avait déjà de il avait déjà de l'expérience, mais lui, il est grave à l'aise. Il me prend sous son aile. Il est euh, Franchement, euh, j'ai kiffé, il me faisait parler en fait, c'est ça qui était, qui était incroyable, c'est que le gars, il était à l'époque plus gros que moi. Hein. Euh, moi, je pense que quand il m'a proposé la collab, il devait être déjà à 10-20 000, tu vois peut-être, je, je sais plus. Je, je, pense, je, serais... je pense même qu'il était au-dessus de ça, franchement. Et, euh, et moi, je devais être peut-être à peut -être 5 000, tu vois. Enfin, c'était euh, peut-être un, peut un peu plus, J'arrive pas trop à me souvenir. Mais, euh, tu vois, c'est loin, mais... Ah, euh... T'avais pas 50 000 abonnés en tout cas parce que la vidéo 50 000 non. vient bien après. Non, non, clairement, mais euh, du avec, coup... Euh... Avec Diablo X Netflix, regarde avec le petit duel. Je, je ne suis pas du tout à l'aise, euh... Ouais, tu vois, je, je, je le dis, je suis, suis pas du tout à l'aise. Que... Indulgent avec moi. <rire> Faudrait être <rire> Alors, indulgent avec moi, c'est mignon. Et tu millions. vois, comparé à lui, je suis un... Je suis un, je suis un da... Enfin, je suis pas un daron, mais je suis plus vieux que lui, en ouais, plus, à cette époque-là, tu vois. Bien sûr, Mais tu vois bien que lui, il est grave à l'aise et que... Il en voit, quoi. Ouais. Il connaît le métier. Je me sens plus à l'aise sans avoir d'objectif, mais il y a aussi une raison qui fait que je suis plus à l'aise <rire> avec, met le... Un peu de... <rire> avec la, la, le match. Je me permets, la notre retour est un peu, peu à... saccadé. Bon, j'espère que la vidéo ne l'est pas, mais l et euh, et notre retour est un peu sa saccadé. Ok, ok. Bah, si vous pouvez checker pour peut-être désaccader euh, peut à... ça, mais en tout cas, c'est. De... ça fait plaisir. Un ça fait plaisir de voir ça. Ouais, ouais, c'était. Les bombes, tout ça, alors que les autres cherchaient simplement à faire les frags. Donc ça m'a un peu fais... Merci pour cet extrait. Merci beaucoup. Et donc du coup bah ouais non la la collab avec lui c'est super bien passé euh, derrière on a on on, on, on s'est bien rapproché euh, et d'ailleurs euh, alors je sais pas si c'est euh, dx9 qui a fait en sorte de ou bismo3 ou juste l'agent euh, ouais. l'agent des us qui est venu nous trouver mais euh, je pense que sans toi moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César et je pense que dx9 a dû beaucoup contribuer à me présenter la première personne qui, a, nous a, qui nous a parlé de rémunération sur YouTube. Et euh, donc, il y avait euh, Bismod3, euh, DX9 et moi. Et je pense vraiment qu'on a dû être dans les premiers à être rémunérés pour faire ce qu'on faisait en France, en France. Euh, vraiment, on a dû être les premiers. En tout cas, au niveau gaming, je t'avoue qu'à cette époque là, euh... il y avait un peu de podcast et compagnie, mais c'est très important pour ouais. ceux qui nous écoutent de comprendre qu'à l'époque, MW2 égale YouTube. Ouais. Vraiment, il faut comprendre à quel point Call of Duty et YouTube étaient reliés, à quel point Call of Duty dominait la plateforme. Quoi. Et YouTube aimait Call of Duty. Oui. C'est aussi quelque chose qui, qui a changé après par, par le passé. C'est vrai que YouTube a, a été un petit peu plus en retrait par rapport à Call of Duty, euh, avec tous ses soucis de monétisation, machin et tout. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, YouTube mettait bien en avant le contenu euh, Call of Duty. Et, euh, et du coup, Bismod ouais, euh, à cette époque-là, je pense qu'il a, il a grave contribué à. Un... Et je me souviens, on avait une conve avec euh, Bismod, avec DX9 et tout. Et euh, quand on a touché nos premiers salaires, on était. es comme des ouf Non, mais on croyait que c'était une erreur, quoi. Et enfin, je sais plus. Je me rappelle plus de mes premiers salaires, mais on s'est dit. Enfin, euh... DX9, il me dit, euh, j'ai touché ça, c'est pas possible. Bismod, il me dit, ouais, moi j'ai touché ça. Et on a halluciné. Et, on, elle, et... Moi c'était en fait, en plus quand ma, ma rémunération à moi elle a commencé, c'était sur un, un demi-mois. Ouais. Je me c'est pas possible, moi je travaillais à temps d'éducation et, et je me suis dit mais je vais, vra a, je vais vraiment un toucher ça tout le temps tu vois. En ouais, ouais, un demi-mois j'ai fait peut-être x fois plus que ça. mon salaire. Et c'était un truc de ouf, c'était un truc de ouf. C'est un, un agent des US qui est venu qui vous a dit ouais il y a moyen ouais, de faire ça, nous, on y... moi j'y croyais sans y croire tu ah, vois. Ouais. On m'a dit ouais, de toute façon ça changeait rien pour moi, je continue à proposer mon contenu quoi qu'il arrive. Donc euh que ça soit rémunéré ou pas, euh, pour moi, ça n'aurait rien changé. Euh, moi, à l'époque où je faisais ça, c'était euh, vraiment par, par pur kiff. Oui, par passion. Ouais. Et euh, du coup, euh, je me serais... Euh, de toute façon, je n'ai même pas quitté mon métier d'assistant de, d'éducation de, de, de pendant toute l'année qui a suivi. J'ai continué à travailler... Euh, J'ai continué à, à, à, à préparer le, le CAPEPS pendant encore 2-3 mois parce que ça me paraissait trop euh, surréaliste. Et... Euh, et voilà quoi. Ça... Et quand t'as compris après 2-3 mois que c'était pas surréaliste ouais, et que t'as ça... ouais, Non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est trop parce qu'après ce commentari ta, ta chaîne se développe et c'est ce que j'ai vu en, en, en la checkant, en analysant, quelque, entre guillemets, t'envoies des concepts et la best-of rageux, des vidéos où on voit ton visage, donc mmh. les gens commencent à, à voir à quoi tu ressembles, des FAQ, des armes différentes, des matchs de team. La, la machine est lancée, il se passe 6 mois entre la vidéo qui boom, la première là que tu commentes et ta vidéo 50k abonnés. Puis, Seulement trois mois entre la vidéo 50 et la vidéo 100 câbles. C'était incroyable à cette époque. Donc c'était à ce moment-là où tu passé vraiment full time et que tu as commencé à envoyer. Ouais, c'est clair. À cette époque-là, c'était. Ouais, c'était. C'était dingue, tu vois. C'était dingue. J'avais une reconnaissance du public qui était juste incroyable. Des gens qui me témoignaient énormément d'amour, qui me disaient Putain, mec, tu m'as fait progresser dans ça, ça me fait kiffer, j'ai passé trop de bons moments. Tu sais, quand des gens ils disent, ouais, dans leur vie quotidienne, euh, c'est pas, pas tout rose et que toi tu leur apportes du kiff, c'est extraordinaire. Bah, c'est lourd. C'est extraordinaire. C'est lourd. Et, et, et toi, de ton côté, euh, comment est-ce que tu faisais à cette époque pour être aussi régulier Parce que moi, c'est ça le truc qui m'a frappé. Tu étais vraiment extrêmement régulier. Tu sortais vraiment pas une vidéo tous les jours, mais vraiment tous les deux, trois jours, tu t'envoyais un truc. Quoi, bah, en fait, je, je travaillais, donc comme je te dis, dans l'institution ouais. éducation. Ouais. Donc j'étais en permanence, voilà, tous les jours. Tous les jours, j'avais des permanences tous les jours, donc euh, j'avais juste à, à faire mon gameplay le soir et euh, je t'ai fait mon montage en, en comment dire en, en journée. Et ouais, coup, ouais. Voilà, c'était très facile pour moi. Euh, j'avais pas grand chose d'autre à faire. C'est au niveau du montage, assez light. Ouais, ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'était c'était que dalle. Il n'y avait pas beaucoup de queues. Ah ouais, non, il y avait rien du tout. C'était euh, à l'époque, c'était les gens voulaient voir le gameplay entier. Ah c'est ça. Les gens voulaient. enfin Enfin après, beaucoup plus tard, je vais balancer des, des, des trucs de deux heures, trois heures, les gens les bouffaient. Les gens les bouffaient. C'était un peu comme Twitch. Des fois, les gens ils me sortent encore maintenant, ouais, ça manque, les rien à la télé, mais les gars, rien à la télé, c'est comme Twitch, quoi. En fait, c'est littéralement ça. C'est trois heures de, de, de, de, de, de vidéos. Où... En plus, c'était très difficile pour moi. C'est que les gens ne se sont jamais rendu compte comment c'était dur de... de, de de comment dire, d'enregistrer de, trois de heures, 3 heures. De rendu et tout rendu, j'avais un PC qui était pourri euh, et il n'y a pas que ça, il y avait aussi le fait de pas, euh, comment dire, tu sais, je pense que toi, c'est un peu la même chose et comme beaucoup de streamers, c'est la gaffe en live, tu vois, euh, de ne pas euh, sortir une grosse gaffe qui va bad buzz à mort en live parce que voilà, il y a as pas de retour en arrière, -bas. en fait, c'était pareil à l'époque et il m'arrivait des moments de, de sabrer des vidéos, euh, j'étais avec la TNT ou, ou même encore avant avec la Colofa addictive parce qu'à un moment donné, euh, euh, je sais pas, une de mes filles, enfin ma, ma fille se réveillait, bah euh, me ça flinguait la vidéo, okay, ou mon ouais, euh, euh, ex-femme de l'époque qui venait qui me gueulait dessus parce que parce que je travaillais de la nuit, enfin et voilà ça flinguait des ouais, vidéos tu okay, vois, ça, et, salut, ouais. et ouais non c'était alors que là maintenant avec le YouTube actuel tu cuts, enfin en fait c'est ça qui est, qui, est, qui est un peu qui est un peu drôle, c'est que euh, on était autodidacte, tu vois. En fait, à l'époque, un cut, c'était… non, c'était soit on faisait le record ouais. et après tout... si, si le record passait pas, fallait tout refaire. En fait, l'impression que si tu faisais un cut, c'était comme si tu trichais en fait. Ouais, de ouf. Comme si euh... et en fait, à l'époque, les gens ils, ils voulaient te voir aussi mourir parce qu'ils disaient bah ça faisait partie du gameplay. Euh, maintenant tu cutes tous les moments où tu te fais arracher dans la game et tu laisses que les meilleurs moments parce que les gens ils ont beaucoup moins de temps à accorder, il euh, y a tellement de gens à regarder et puis maintenant les gens sont beaucoup plus occupés pour plein d'autres choses. Bah, surtout et... as dit il y a moins de temps à accorder ça, c est c est... Vrai. Ouais. Et du coup bah, les gens maintenant ils veulent euh, un best of de, de ta game, euh, voir euh, l'essentiel de ce que tu as à dire et, euh, et voilà quoi. Allez au plaisir directement. Mais... Non, c'est franchement, c'est bien dit, Genre je, je trouve, c'est révélateur de l'évolution mmh. et du temps accordé, vu que du coup, il y a plus d'offres et tout, ouais. truc trucs et tout. Uh, MW3 arrive, tu, tu quittes la Call of Duty Addict Team et tu continues à charbonner les vidéos avec notamment un truc à la mode à l'époque en 2011-2012, c'est les brefs. J'ai monté ouais, ouais, ouais. en or et c'est à ce moment là aussi que tu commences à parler de plus en plus d'équipement, à faire des vidéos Facecam, mmh. la caverne de Monsieur le V12 avec Gotaga et tout à proposer un petit peu autre chose. Toi, personnellement, c'était comment un peu à ce moment où tu commences à tu sais, avoir une caméra, à faire plein de trucs et tout bah, C'était euh, chronophage à mort en termes de temps. Franchement, euh, je, je considère avoir énormément, euh, énormément, euh, comment dire, euh, euh, pris du temps pour, pour ma commu. Euh, euh, je, je, je, la, la vie euh, conjugale, quand tu, penses, tu passes autant de temps, c'est compliqué. compliqué à mort, c'est compliqué à mort et du coup euh, c'est ouais, euh, une période que je ne regrette pas, loin de là. Hein, Parce que c'est là où je commençais un petit peu à me, à me professionnaliser. Tu vois, je commençais à, à, à acheter de l'équipement, je commençais à, à progresser en termes de montage. Donc euh, c'était donc un kiff, mais ouais, je passais énormément de temps. Je pense que les gens ne se rendaient pas compte des fois. Euh, en plus, moi je montais sur un. Tu sais, maintenant on a Adobe et euh, forcément euh, beaucoup plus de fonctionnalités, mais moi à l'époque je montais sur Pinacle 14. Ouf. Ceux qui ont connu Pinacle 14, c'était vraiment un logiciel. Tu ne pouvais pas superposer plus de deux, je crois, euh, scènes vidéo. Ouf. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais fait oh, un... une Il y a une vidéo qui avait grave cartonné. C'était euh, où je faisais un zombie avec euh, quatre cams. J'avais pris les quatre cams de mes. Il y avait Marocino, il y avait LGS, il y avait. Euh, Games, Memphis et moi. Et en fait, il y avait nos quatre cams. Et en fait, j'avais vu, donc pour sur le montage, j'avais fait le gameplay, ma cam rendu, le rendu. Je rajoutais une cam rendu, rendu. <rire> Tu te rends compte Et je passais, <rire> oh, et puis, puis c'était pas un PC. Euh, en fait, c'est ça, les gens ne se rendaient pas compte. Et c'est pour ça que quand j'ai posté cette vidéo, il y avait beaucoup de soucis, euh, beaucoup de soucis d'alignement, de tu, tu le sais, hein, quand on fait des vidéos, ça suffit que l'autre, il a enregistré en 41. Toi, t'as enregistré en 48, euh, sa voix sur sa cam elle est en, et du coup, ça décale les voix. C'est un, un calvaire. Moi, franchement, j'ai de la vérité, j'ai eu énormément de vidéos collab qui n'ont jamais été publiés parce que les voix étaient pas calées parce que en fait à l'époque on n'avait pas euh, euh, tu sais, tout, tout ce, ce tutoriel de... maintenant on sait comment euh, régler ça voilà mais c'est normal ça posait les premières bases donc du voilà. coup, il fallait toute cette période de ah, ouais, galère ouais, et de merde ah, c'était extrêmement dur et ça va encore à l'époque les gens en fait le... Quand je proposais ces concepts-là, les gens ils disaient mais c'est une dinguerie, enfin les gens, pour eux c'était incroyable parce qu'à l'époque, il n'y avait, pas... avait pas de... Personne faisait ça. il ouais, avait pas de... Du coup, les gens étaient plus ou moins indulgents. Maintenant, fais une un vidéo rocher, où le son se de... décale. Ouais, je te jure, il y a un gros rocher qui se Voilà, c'était celle celle-ci. Oh là, là là là là là Non, ça, c'en est une autre encore, mais il n'y a, ouais, a, ouais. voilà, a que trois cams. Voilà, il n'y a que trois cams, mais oui, j'en ai mis quatre oui, cams. Et, et, en, et, et en fait pour les gens c'était incroyable tu vois, ils se disaient non, putain un gameplay pas comme ça, ça on voit les trois les trois, partenaires trois et tout, c'était un vrai kiff. En plus à cette époque là je me permets mais c'était encore une époque où quand quelqu'un commentait on entendait que sa voix, on voyait pas sa tête. Du coup voir les trois têtes des mecs qui jouent et tout machin c'est vrai que c'était assez neuf. Ouais c'était les gens ont kiffé, les gens ont kiffé et puis euh, c'était à l'époque où aussi euh, la TNT commençait à grave euh, monter grave, ouais, grave montée. Euh, les gens s'attachaient à chacun des personnages euh, chacun avait plus ou moins un petit peu euh, sa personnalité à lui donc euh, tu vois Marocchino c'était un peu le, le mec qui faisait, euh, qui faisait délirer euh, Youmin euh, s'autoproclamait un peu la victime et tout <rire> euh, pour justement faire délirer les gens Bien sûr. donc euh, non on avait euh, franchement cette époque là euh, euh, c'était vraiment une époque euh, que j'ai kiffé de ouf la TNT, tous les Ouais, ouais, le ouais, ouais, dire. ouais, ouais. En fait, maintenant, je trouve que c'est dur euh, à l'âge que j'ai euh, de, de réussir à avoir des gens sur le long terme comme ça. Tu vois, à l'époque, tu étais jeune. Euh, pourtant, je pense que Clem, il était déjà en couple. Moi, j'étais en couple. Euh, non, elle c'était un gamin euh, et Maro, il n'était pas en couple non plus. Mais en fait, euh, on arrivait à se bloquer du temps. On voulait être ensemble, on voulait profiter sur le jeu. On se bloquait du temps. Euh, j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus dur. Euh, de réussir justement à se, à se pinguer euh, quotidiennement, comme ça, euh, pour justement kiffer avec des gens... Parce qu'à euh... l'époque, il y avait la volonté aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la volonté, le jeu qui allait avec, la hype, la passion la envie, était la fraîche. Passion... Ouais, exactement. Ouais, la ouais. passion était fraîche, en fait. Dix ans plus tard, la ouais. passion ouais. est beaucoup moins fraîche. Ouais, c'est ça. T'es es moins patient, mm. même tu as même pas que juste de passion, même toi, t'es moins patient, il y a moins cette, mm. cette entreinte. Ouais, c'est clair. En 2011, euh, ouais. là, là, ça fait un an, t'es sur YouTube, machin, là, mm. t'étais chaud, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> J'aime bien discuter de ça un petit peu. Toi, toi personnellement, est-ce que MW3, t'avait saoulé à l'époque Parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, mais j'avais rappelé aux gens quand même que Warfare 3 aussi, euh, même si maintenant, en 2021, 2022, c'est la mode de dire que tout ce qui est maintenant, c'est de la merde et tout ce qui était avant, c'est le feu. J'ai quand même montré des extraits de vidéos où il y avait beaucoup de gens qui étaient très critiques avec MW3 à l'époque. Warfare ah, 3 moi, j'ai euh, kiffé, mais comme tout Call of Duty, il y avait des choses qui... La main du mort rappelle, tu étais en, en, en série Moab et là, le mec, tu l'avais arraché, euh, je crois que c'était 5 fois pour avoir la main du mort. Ouais, ou euh, f... ouais. Le mec, tu l'avais arraché forcément, tu es en série euh, Moab, donc forcément, tu roules sur l'équipe en face euh, et là, tu tapes un main du mort qui te flingue ta game. Ça faisait péter les plombs. Mais j'ai, je me souviens pas, tu sais, j'ai plus ragé sur, sur Modern Warfare 2. Okay. Tu sais que les gens, les gens oublient très vite. Hein. Oui. Les gens oublient très vite. Ils, ils retiennent que le Modern Warfare 2 a été jouable 6 mois seulement. Les six, six mois suivants, c'était Machine de Guerre, Danger rapproché Pro et RPG ou Lance-Grenade. Merci. Que six mois, hein. six mois. Six mois après, les gens, il était devenu injouable. Merci. Mais et plein de gens l'oublient oublié. Hein. C'est ce gens, que ils je idolâtrent. Tout le temps. Les gens idolatent Modern Warfare 2, mais le jeu a été, a été jouable six mois seulement. Six mois Sachant que dans les débuts de ces six mois, même avant le avant, euh, Lance-Grenade et tout, qui a pourri le jeu et que Acti n'avait jamais patché, c'était les modèles 87 Akimbo. Ouais. Avant, avant le patch, donc ça c'était en décembre, genre un mois après la sortie, où les gens couraient avec les deux, ouais, ouais, ouais. je te rappelle, les deux ouais, comme ouais, ça, ouais. et flinguaient ouais, ouais, à, à 30 clair. mètres comme ouais. ça. Ils était plus <rire> puissant que le Space 12. Déjà que le Space 12, <rire> c'est ça aussi. Hein. Les gens, et c'est ce que je disais, c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos quand je parle un petit peu de l'ancien temps c'est que les gens, ils idolâtent trop le truc et les gens retaperaient du Modern Warfare 2 maintenant, ils, ils pétreraient les ils plombs. Les yeux. Le Space 12 à 30 mètres, enfin quand moi je joué tout le temps au Space 12, euh, en plus c'était une arme secondaire, hein. c'est-à-dire que tu pouvais avoir euh, et ton arme principale, une bonne AR et tout, une, une ACR, un UMP bah, qui ouais. Flinguait à Ah ouais, l'UMP était dingue et puis bam, tu passais sur le Space 12 mais il était, il était dingue. Je sais pas si tu te souviens de, si de Sandy Ravage Oui bah bien sûr Sandy Ravage faisait des trucs de dingue avec le Space 12 Et les gens, enfin là maintenant ils pèteraient les plombs. Pèterait les gens ils pèteraient les plombs. Bah, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je vois des mecs qui réclament un Modern Warfare de remaster, je suis pas sûr C'est exactement avez, ce vrai, que je dis parce aussi. Parce hein. que vous allez démolir vos souvenirs. C'est ça. Surtout, et, et ça c'est une vidéo, c'est une, une code que The Great Review de chez MGG a dit, il a dit quand euh, genre la nostalgie d'un jeu, c'est souvent plus la nostalgie de l'époque. Auquel on y jouait. Ah, moi je suis entièrement d'accord. Plutôt que du jeu en lui-même. Je suis entièrement d'accord. Je suis sûr que les gens sont beaucoup plus nostalgiques de 2009-2010 et de l'époque, le contexte quand ils y jouaient, tout ça machin, que le pur jeu qui, même s'il était excellent, encore une fois, le but c'est pas de critiquer Modern Warfare 2, mais comme il l'a dit, et là on est totalement en phase avec Carrie parce qu'on jouait ensemble à l'époque, on se connaissait. Bon, on jouait pas ensemble parce qu'il était sur PS3 et MoX 260, mais on se connaissait. MW2 était été jouable 6 mois. Ouais, c'est ça. Puis c'est pareil, regarde, BO2. Les gens, les gens idolâtent BO2. Ah, on veut un BO2 2.0. Tu te rappelles pas des bêtises charges électriques où les mecs, ils mettaient des charges électriques sur les bétis. T'étais immobilisé, tu te prenais la bétis. Les... Euh, les euh, comment dire les, euh, les viseurs là, avec les, les petits carrés ah oui, et tout. Mais il y, y avait trop de choses sur BO2 qui faisaient péter les plombs aussi. Hein. Ah, C'est juste que les gens, ils ont oublié. Le viseur qui scannait derrière les Oui, Le viseur qui scannait. Et il y avait aussi celui avec les euh, détecteurs de cible. Oui, voilà. LSAT et et, de cible. et, et tu voyais ton aide à la visée qui accrochait les carrés. C'était un, une dinguerie. Les mecs, ils jouaient à la batteuse comme ça, la LSAT. Les gens, ils oublié en fait, les gens, ils oublient ils en... et, euh, et je pense que les gens pèteraient les plombs <rire> sur, sur un, un BO2 maintenant. Je suis d'accord, je suis d'accord. En, en parlant de ça, tu es, es dans la première vague, toi, des, des, des premiers Youtubers invités par Activision. Mm. Car à l'occasion de la sortie de Black Ops 2 justement, tu te rends à la Gamescom pour y jouer quelques mois avant. Donc en août, la Gamescom. En fait, ce qui est assez drôle, As euh, comment, comment je suis venu à collaborer avec, euh, avec Activision. Euh, c'était pas. Euh... C'était de manière très, très, très intelligente de ma part. Vas-y. C'est que j'étais à l'époque la... enfin, de Modern Warfare 3, la toute première fois où j'ai collaboré plus ah, ou là, moins avec Activision. Euh... C'était à l'époque de Modern Warfare 3, je m'en rappelle, euh... je sais pas si Alexis était déjà là, je crois qu'il était déjà là et c'était Diane, ils étaient sur le stand à la PGW. Et là, je crée un bordel exprès. Je donne rendez-vous à tout le monde sur le stand. Sur le stand Je fous un bordel de ouf. Tu je pensais fous, déjà. Je fous un bordel de ouf. Diane, elle sort, elle avait peur, elle s'est dit ouais, il va, il, il va y avoir un mouvement de foule. Il va se passer peut-être le rentrer. Du coup, ils se sont rendus compte de dire mais ce mec, il a un impact de dingue. Euh, les gens sortaient limite de la file, ils avaient attendu je sais pas combien de temps, ils sortaient de la file pour pour à, venir te voir. Il y avait beaucoup, pas moi, ouais. il y avait aussi euh, tous les autres de la TNT. Il y avait Marokino, il y avait euh, Clems. Il y avait euh... et euh, du coup ils se sont dit non mais eux faut pas les laisser dehors, ils vont nous foutre la merde sur le stand. Et, euh, et en fait, c'est comme ça, Diane s'est rendu compte qu'il bah, y, euh, y avait quelque chose à faire, euh, euh, on pouvait communiquer d'une certaine manière avec nous et tout. Et en fait, euh, c'est pareil, les gens étaient dans le stand, ils jouaient à leur, à leur jeu, mais en fait, limite, euh, ils jouaient un petit peu, mais euh, ils lâchaient la manette pour, euh, pour venir faire des photos avec nous. Et là, ils se sont dit, bon, il bah, y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça qu'après, sur les autres call of il euh, y a eu des choses qui ont été organisées euh, pour, euh, pour les... Euh, pour les, pour les youtubeurs. Ouais, C'est vrai que moi, ouais, j'ai été euh, bah, l'un des premiers à collaborer avec, euh, avec Activision. Et, et, et vu que toi, tu avais, avais pu jouer, tu sais quoi, là, je vais te demandais de mobiliser vite fait tes souvenirs, vu que toi, tu avais pu jouer à BO2 avant littéralement tout le monde, c'était quoi tes premières impressions quelques mois avant sa sortie Est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne le monument que c'est devenu ou alors peut être au début tu étais peut être un peu plus réservé non non non, je, je sentais qu'il y avait quelque chose je sentais qu'il y avait quelque chose de bon euh, de bon euh, ressenti et puis je te rappelle que moi je suis un alors forcément depuis je euh, nous a un peu plus déçu mais Treyarch c'était mon studio ouais pareil. Treyarch c'était mon studio euh, bo1 j'ai kiffé euh, j'avais kiffé world war 2 euh, en en, en rétroactivité. Enfin, comment t'expliquer ça World at War, tu avais joué un Parce peu que, après, en fait, mais... j'ai fait des, des, des semaines spéciales Call of à l'ancienne et je suis retourné sur World War 2. Et je me dis, mais le jeu, je kiffais, en fait. World at War, t'as kiffé Ouais, je, je kiffais. Revenir sur le jeu, je me dis, je comprends pas pourquoi il avait pas marché plus que ça. Parce que moi, la, la, la, la, la, enfin, les, les guerres à l'ancienne, je kiffe, en fait. Je kiffe. Euh, je kiffe parce qu'en général, bon. Euh, cette année, ça nous a, un petit peu, euh, nous, nous a un petit peu fait mentir, mais en fait, j'aimais bien, comme c'était sur le cas sur, euh, sur BO1, euh, des, des, des classes rudimentaires. Ouais. C'était toi et ta façon de jouer. Et, euh, et en fait, c'était ça qui, qui me faisait kiffer sur World War 2, c'est que euh, niveau accessoires, euh, c'était très, très, très limité. Et euh, donc, du coup... Euh, quand j'ai eu euh, BO2 entre les mains, je me suis dit, ouais, je ressentais la patte de, de, de Treyarch et, euh, et ouais, non, j'avais kiffé. Il y avait une patte très Après, je ne me, me serais jamais imaginé que ça allait euh, exploser comme ça explosait après, quoi. C'est ce que j'allais dire. Avec ce jeu, ton, ton prime, entre guillemets, arrive. Tes vues explosent encore plus. Tu étais le youtubeur numéro 1 en France. Et, et Call of Duty était au prime de son, de son âge d'or, entre guillemets. Ça a été une année de folie pour toi, dans, dans, dans tous les sens. La compétition avait explosé aussi en France. En fait, tout, tout ce qui a trait à Call of Duty cette année-là avait pété la compète, les tournois, les Et ah, puis YouTube, moi, je kiffais. Hein, J'étais souvent envoyé sur les, euh, sur les compétitions, que ce soit à LA ou même euh, à la... Comment dire, en Allemagne qualifier. Euh... à ah, euh, ou ou euh, qualifier. Ouais, même ouais. ouais, euh, j'avais même fait euh, ouais j'avais fait les saint euh, avant saint C'est ça j'ai saint c'était comment parle-nous saint saint saint saint ce, ce prime saint âge d'or saint saint saint saint saint saint saint saint saint saint saint parce que parce euh, que en tu fait, tu saint saint tu commences saint saint saint saint tu saint saint saint saint à tu dire saint dire putain, saint saint tu, pars en voyage grâce à ça, tu... Mais ouais, non, c'était euh, euh, vraiment incroyable de se dire que grâce à ce que je fais sur YouTube, bah, ça m'ouvre euh, des opportunités des comme ça et tout. Et puis, euh, puis ouais, de voir le, la compétition, c'est un autre jeu, tu vois. C'est toi, ce que tu joues à la maison, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même façon de jouer. C'est pas du tout. Tu sais, un, un novice, il va regarder la compétition et dire ouais, ils sont tous en train de camper, c'est inintéressant. Mais non, c'est bien plus que juste être là, tenir des lignes. C'est. Là, c'est vraiment, tu joues ta vie comme si tu l'as joué réellement. C'est un autre niveau. Un, ouais, et euh, et c'est intense. Tu, moi, je me souviens, c'était l'un euh, des matchs que j'avais trouvé. le Supremacy Millennium. Ouais, où il euh, y avait vraiment une tension de dingue. Les français. Tu étais là, je sais pas. Tu n'étais pas là, non mais je me souviens, Gotha, il trash talkait de ouf, euh, ah ouais. je crois que c'était Lo, Lo, Lo, Loan, je crois. Ouais, ouais Loan. Et il euh, y avait… il euh, bon, y avait l'équipe de Gotha… Zayler a... en face ouais, aussi. Ouais, c'est ça. Il bon, y avait l'équipe et... de Gotha qui avait piqué Loan à Gony et tout, et qui avait remonté une équipe avec Zayler ouais, et tout, et, et, et, et, et ça, ça eh, c'était intense de ouf, c'était intense de ouf. Suprême assimilée, et... ouais, ouais, ouais. Mais, euh... Mais ouais, non, c'est ça aussi qui m'a donné aussi envie de, bah, de promouvoir parce que c'est ça aussi. Tu sais, les, les, les gens oublient vite, mais euh, même si j'ai jamais fait de compétition, j'ai fait une promotion de dingue de la, de la compétition parce qu'à l'époque, euh, mes vidéos faisaient énormément de vues et euh, quand, je, quand je faisais un reportage sur la compétition, bah, ça donnait des infos à des gens qui ne connaissaient pas la compétition et qui pouvaient avoir envie de se lancer. Ouais. Donc, euh, je, je pense qu'à mon niveau, quand même, même si j'ai pas fait contribué. de compétition, ouais, euh, j'ai contribué à mort à, à faire connaître aussi la compétition. C'est clair. Et cette année-là, du coup, oh, à, à, à titre personnel, comment est-ce que tu as vécu cette année-là où vraiment tout fonctionnait Tu faisais plein de trucs différents, mais en même temps, ça restait quand même aussi relié à Call of Duty. Tu faisais tes concepts classiques, tout marchait, tout pétait. C'était comment un peu l'année BO2 pour toi bah franchement ouais c'était une bonne année c'est quoi c'était juste la suite logique ou un truc spécial ouais non c'était la suite logique ça ça continuait euh, ça continuait sur la, la progression sur la même euh, la même lancée et tout mais euh, voilà après euh, comment dire le tu sais moi j'appréhende la vie euh, au jour le jour tu vois je suis pas là à faire des plans sur la comète c'est euh, euh, on en reparlera un peu plus tard quand on parlera de sujets un peu plus géné généraux tu vois ouais. Mais, euh, je, tu vois, je ne suis pas là, euh, tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais Karim, euh, ça te manque pas à l'époque où tu buzzais à mort où, euh, En fait, je ne suis pas du tout dans cette optique-là, tu vois, euh, tu vois ça, tu vas peut-être trouver ça un peu gnagnant, un peu tu vois, mais euh, là, tu me parles, ouais, à l'époque où tout fonctionnait, machin et tout, mais dans ma vie privée, rien fonctionnait. D'accord Okay. J'étais malheureux en fait. Okay. J'étais clairement malheureux. Okay. À l'heure actuelle, dans ma vie privée, mais je suis épanoui de ouf. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai pas la popularité que j'aimerais avoir, mais euh, je suis très très euh, comment dire, très très euh, conscient que j'ai aussi fait plein d'erreurs. Et là, par rapport à ma productivité de vidéo, c'est vrai que ça, c'est on le sait, l'algorithme YouTube te sanctionne dès que tu publies pas. Mais euh... Mais si euh... t'es mieux dans ta vie privée et au global, bah... Bah voilà, c'est ça donc, à l'époque, peut-être que j'explosais, que les gens me voyaient, ouais, un V12, il a la banane et tout, mais j'étais malheureux. Ouais, c'était pas ouf, ouais. J'étais malheureux. Ok, je comprends. Donc, euh, je comprends. Non, mais franchement, c'est bien aussi de le dire que les gens se rendent compte que bah, paradoxalement, là où t'étais au plus haut sur YouTube, bah, privé, c'était peut-être pas ouf. Et à l'inverse, maintenant où t'es peut-être un peu moins haut, bah, privé, c'est beaucoup mieux. Et que t'es peut-être, du coup, au final, bah, plus heureux maintenant. Tu ouais, c'est clair. Tu vois, il y a aussi ce côté-là, tu vois. Un... Je trouve que c'est important de le dire pour que les gens puissent s'en rendre compte. Parce que du coup, là, on a parlé de Prime pour Call of Duty. Mais derrière le jeu m'avait vu une période un peu plus compliquée à l'année suivante sort Call of Duty Ghost et même s'il y a un peu euh, un mouvement de réhabilitation du jeu euh, pour dire que c'était pas si horrible que ça, bon le moins qu'on puisse dire c'est qu'il avait beaucoup quand même des à l'époque, euh, même toi es, déjà à l'époque en regardant ta chaîne t as, t as, tu faisais déjà un peu plus d'anciens codes, du BF ouais, aussi, ouais. c'est aussi l'époque où tu reçois ton trophée, euh, euh, un million d'abos, Call of Duty Ghost. Alors... Non non Ghost moi ça pas, ça pas du tout été mon kiff. <rire> <rire> Vraiment, ça a pas... on a beau dire ce qu'on veut, le jeu, il nous faisait péter les plombs, il était, il était sur deux consoles en plus, donc il n'est pas du tout euh, optimisé. PS3 euh... plus PS4, 360 voilà. euh... Xbox One. Ouais, ouais. ouais. Euh, non, le... on a beau dire ce qu'on veut, le jeu... Et... Et en fait, de la même manière que je te l'ai dit en début d'interview, de... moi je suis quelqu'un de vrai, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant de, de, de, de, de m'ambiancer sur un jeu que je n'aime pas, tu vois. Et j'aurais l'impression de mentir aux gens, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas publié. J'ai clairement pratiquement pas publié de Call of ce Duty. Ouais, fait en fait, C'est ouais. ça, en fait. C'est soit je restais moi-même vrai et euh, pas mentir aux gens, faire ouais les gens, allez, aujourd'hui vidéo sur Ghost, alors que je détestais Ghost. Donc, euh, j'ai pris le parti de, de faire autre chose. Je faisais beaucoup de BF à cette époque-là. J'ai fait du BF hardline ouais. pendant le... Pendant la, la période de, de Ghost, du Be Line, du Line, tu as fait plein de petits trucs quoi. Et je faisais, euh, voilà, j'essayais de, de faire d'autres petites choses à côté pour euh, bah, toujours tenir au courant les gens parce que c'était ça qui était important, c'est de garder le lien. Mais euh, mais ouais non, Ghost, c'était c'était vraiment pas mon kiff du tout ouais. et je pense que toi non plus ça n'a pas été ton kiff non plus. Non pas trop. Donc euh... j'ai vraiment pas aimé ce jeu. Après c'est vrai que ce que tu disais derrière, quand on voit ce qui a été publié, enfin ce qui a été euh, proposé derrière. Enfin, IW. Euh, c est, c est moi, j'ai fait, euh, j'ai fait ma liste euh, des pires. Des pires. Euh, non, euh, Ghost est pire que. Enfin, IW, c'est pire que, euh, que Ghost. Ouais, IW, c'était pire que Ghost. Oui, oui IW, ça, c'était, c'était, du beau caca. J'ai dire, arrive Advanced Warfare, pareil, pas grand chose arrive. Enfin, pas grand chose à dire, pardon, sur Advance Warfare, même si c'est commencé à aller en l'air et tout machin. Moi, j'ai kiffé. Hein. Moi, j'aimais bien, j'ai bien aimé. En plus, à ah, l'époque, bah, j'avais recréé une équipe derrière. Ouais. Euh, et on jouait, enfin on jouait. J'ai quand même beaucoup, beaucoup joué. J'ai peut-être pas publié beaucoup euh, AW, mais j'ai quand même beaucoup joué en fait. J'ai quand même beaucoup joué. Euh, euh, moi, j'avais la chance de d'avoir Christophe, euh, Christophe qui euh, qui, qui m'a arrosé de ouf. <rire> <rire> Il m'a arrosé de ouf. Moi, j'ai eu, je, je crois que je dois avoir l'arsenal le plus incroyable d'AW. fou. Non, non, mais j'avais tout. J'avais la Speakeasy, j'avais la RIP, j'avais la Obsidian. Je l'ai eu un peu tard la Obsidian. Mais j'ai toutes les armes, la Brechnek. Euh, j'avais, mais toutes les armes, j'ai un arsenal de timbrés. – Regardez comment il était arrosé l'enfant. Ah, – Moi j'étais arrosé de <rire> ouf. En fait, à chaque fois, euh, j'ai un message à, à, à Christophe, franchement, j'aimerais bien faire une vidéo sur cette arme-là, j'aimerais bien la choper. Mais là, à l'époque, eh, c'était une douille ça, c'était une coffres. douille. Tu te rappelles la vidéo de Gotha, 180E, ouais. pour avoir l'Obsidian ah ouais. eh, ?– J'étais avec lui sur cette vidéo, C'était ouais. une douille pas possible. Mais ouais, tout le temps, euh, il m'a arrosé de ouf, il m'a arrosé de ouf, même sur BO3, il m'a arrosé de ouf. Hein. <rire> sur BO3 c'est pareil. <rire> ce que j'allais dire, euh, AW, voilà, tu lui dis quand même ça va, t'avais réussi à apprécier ce petit changement, ce côté en l'air. BO3 arrive et c'est également bah, l'arrivée euh, dans ta vie ou en tout cas sur ta chaîne bah, du coup euh, d'IPEC, euh, avec qui, enfin de PG, avec qui tu commences à faire des vidéos aussi, un hein, gars, une fille, tout ça. Mm -hmm. euh, elle s'est passée comment un petit peu l'intégration J'ai aussi eu l'impression à titre personnel que ce BO3 il t'avait fait aussi du bien. Ce genre retour un retour d'un triarche qui bah, était bon au final quand même. Euh, B.O. 3, euh, c'est pour moi euh, le dernier Call of Duty qui, qui nous a fait euh, jouer tout au long de l'année. Mm. Et c'est extrêmement rare pour ouais, le noter. Ouais. Euh, moi, du début, enfin, j ai, j ai, j ai, je me vois encore jouer à B.O. 3 euh, avant d'avoir le, le suivant. Ouais. C'était un, un truc de timbré. B.O. 3, il était... Euh, il était incroyable. BO3, il était incroyable. C'était... Euh Franchement, c'était... Les spécialistes qui étaient assez bien cadencés, qui n'étaient pas complètement cheatés. Moi, j'adorais jouer avec Seraph et tu vois, c'était un vrai, vrai kiff parce que Seraph, si tu avais l'intelligence de l'activer au bon moment, et fais, tu chopais tout tes streaks. Non, non, c'est BO3, ça a été vraiment une, un gros kiff. Un et bon et... zombie, des DLC qui étaient cool, des bonnes cartes et tout, tes compagnies machin. C'est ça. Et puis y a, y a, y a, y a, tu l'as notifié. Il y a aussi l'arrivée d'IPEC dans ma vie et, euh, et là, j'ai tout en fait. Là, j'ai tout, je suis heureux dans tous les, dans tous les domaines, c'est-à-dire, je, je suis heureux dans ma vie personnelle, le jeu me fait kiffer, je publie des vidéos, alors ça marche moins que sur BO2, machin, mais ça marchait bien, ça marchait bien. T'avais derrière euh... une fille, là, j'ai vu, j'ai revu, ça faisait des 700 000 vues. Oui, là, ça, mais hein. ça, ça, malheureusement, c'était un peu du voyeurisme de la part des gens, tu mmh. vois. Enfin, euh, tu parlais de l'intégration de sur ma chaîne. Ouais. Euh, les gens ont été très euh, très méchants avec nous. Ont été très méchants avec nous. Euh, les gens, enfin, c'est pas, on n'est pas là pour parler un peu des dramas et tout. Mais c'est les gens, ils ont dit que j'ai quitté ma femme et mes enfants pour IPEC ouais, tout okay. machin et tout. Alors que, enfin. Les gens, ils, la plupart, ils n'ont jamais été en couple, ils n'ont jamais su, ils, ils imaginent même pas ce qu'est de vivre en couple, d'être malheureux et ouais, tout. Ils ne pas ce que ça représente. Un, ouais. Tu ne quittes pas euh, tes... puis d'ailleurs, je quitte pas mes enfants, tu vois, je vois toujours mes enfants. Tu vois. Les gens, ils ont été vraiment... Et toi, c'est une période où j'ai commencé un petit peu à me braquer par rapport un petit peu à, à, à, à, à tous ces, ces, ces haters où je me dis, mais je leur ai donné tellement... Je leur ai donné tellement de, ma, de mon de ma vie et tu sais que j'allais en vacances, je faisais des rencontres abonnées, tu vois, je me disais dès que je pouvais faire une rencontre abonnée, je faisais des rencontres abonnées, je faisais des concours, je faisais des trucs, tu vois, et j'ai donné tellement de ma de ma vie et, euh, et j'ai trouvé fait, ça injuste un peu et, et j'ai trouvé ça grave injuste. Euh, j'étais j'étais malheureux, je disais pas forcément que j'étais malheureux, mais j'étais malheureux pendant des années et, euh, et en fait je me sépare parce que bah, tu vas pas te lever le matin hein, pas être heureux, te coucher le soir pas être heureux, enfin ça ça tient. Ça sert à rien. Rester pour les enfants, c'est gâcher ta vie, tu vois. Euh, es, quand tes enfants, ils sont grands, euh, ils vont vivre leur vie. Tu dis, putain, en fait, je suis resté avec une femme avec qui tu n'étais pas heureux parce que tu as tes enfants. Et du coup, quand tes enfants, ils font leur vie, toi, tu es en stand-by. Tu vois, moi, j'étais... Et bref, ouais, ça a été une, une période super, super difficile pour nous. Euh, et elle a prenait cher sur les réseaux sociaux. Euh, Ipec a, a un peu ce, ce physique qui fait que... Euh, elle est très rapidement jugée euh, comme une, une bimbo machin et tout alors que tu la connais en privé, Ipek c'est quelqu'un d'extraordinaire tu vois, elle est super gentille, elle est drôle, c'est un petit peu un bonhomme tu ouais, vois, sûr. mais, mais c'est ça qui est kiffant chez elle, c'est qu'elle se prend pas au sérieux et tout, et tu sais que j'ai failli la quitter, au tout début on s'est mis ensemble parce que c'était disproportionné ce que, ce, que, ce que les gens lui, lui mettaient sur les réseaux sociaux. Donc euh... Il y a eu beaucoup de, de haine injustifiée, de gens qui s'étaient mis sur euh, vos côtes. Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, donc, cette période-là, BO3, je l'ai kiffé Et en même temps, enfin, j'ai dû avoir les épaules solides pour euh, passer outre. Enfin, J'ai bloqué à tour de bras sur ma chaîne YouTube. Hein. Vraiment, j'ai bloqué à tour de bras, j'ai masqué plein de gens. Tu vois ma liste de, de masquer sur ma chaîne YouTube. J'ai dû mettre des, des mots-clés pour que les, mon, mon espace commentaire euh, redevienne euh, acceptable. Et, et tu vois, en fait, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, euh, comme tu as dit, injuste. C'est que j'ai tellement donné, j'ai tellement... Et en fait, les gens, ils ont fait volte-face sans même pas se, se dire, ouais, mais en fait, euh, on, on devrait être content que V12 est heureux maintenant, tu vois. Et ça se voit, dans mes... si vraiment tu te... as regardé un peu mes vidéos, tu vois que je suis plus le même sur mes vidéos à partir de BO3, je suis plus le même. Tu vois que je suis beaucoup plus enjoué, ouais. je suis beaucoup moins sur la retenue. Alors qu'avant, j'étais tellement sérieux, tellement... Et en fait, les gens ne l'ont jamais capté. J'étais pas sérieux que parce que... Euh... C'était ta personnalité. C'était aussi parce que j'étais malheureux. C'était aussi parce que j'étais malheureux, mais les gens ne se sont jamais posé la question de se dire, mais en fait, pourquoi V12 est tout le temps sérieux parce qu'en fait, j'aimais ce que je faisais, j'étais timide, mais aussi j'étais pas spécialement heureux dans ma vie. Donc c'était difficile pour toi d'envoyer des bah, de l'élan, je... des choses Après, je faisais aussi des, tu des tutos, et tu vas pas être fou fou sur un tuto. Mais en fait, les gens ne se sont jamais posé la question, de... non, ils ont jamais gratté... Euh... Ah, le vernis, c'était difficile pour eux de savoir, ouais. Non, mais franchement, c'est un beau témoignage de ce, que, de ce que tu racontais. Donc du coup, au final, l'intégration s'est un peu mal passée, mais vous avez quand même continué. Oui, on, bah, on, a, on, a, on a... Vous continué. avez dépassé la chose, quoi. Oui, bah, bien sûr. On a, y a... Après, je pense que... Tu sais, à l'heure actuelle, je, je, je suis conscient que l'arrivée d'Ipek dans, dans, dans, dans, mon, dans, mon, dans ma carrière de YouTuber, ça n'a pas été que du positif. Il euh, y a des gens qui ne lui ont pas donné une chance. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Oh non, il y a sa meuf et tout, je ne regarde plus. Euh, alors que Ipec, ça a beau être ma femme dans la vie du quotidienne, euh, c'est un mate, enfin c'est mon mate quoi, ah, là, nous on joue ouais. tout le temps ensemble, là encore actuel sur, sur Twitch euh, on est tout le temps l'un avec l'autre, Enfin tu te rends compte, euh, la, la chance que, que ça peut être d'avoir de, de, ta femme dans la vie quotidienne où t'es en kiff, ah, et constamment qui, tu joues, joues avec le soir ta et tout. Ouais, c'est un mère. kiff, les gens ne peuvent même pas imaginer à quel point c'est un kiff de... de et puis, c'est pas que euh, c'est pas un point mort, tu vois, c'est pas genre tu joues avec ta meuf et c'est relou parce qu'elle sait pas jouer, tu vois, elle joue quoi. Mmh. Et du coup, euh, c'est un kiff de ouf, mais... Le game. Euh, ah ouais, ouais, non, c'est... Bah, franchement, tu ta pour euh, et euh, par moments, elle me tient sur les games, euh, elle me sauve des games, Enfin... Ouais, classique. Euh, non, elle, est, elle, elle joue, elle joue. Elle joue, joue bien. Elle joue. À ce moment-là, en plus, ça fait déjà plus de cinq ans que tu es sur YouTube à, à, à poncer Call of Duty et tout. Est-ce que c'était toujours un truc qui te chauffait vraiment Ou alors tu te sentais peut-être un peu prisonnier du jeu ou pas du tout Ah non, pas du tout. Moi, Call of Duty, j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé. Je pense que... Fin... Tu vois, à l'heure actuelle, je suis sur Warzone. Euh, j'ai aussi beaucoup joué à Vanguard. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Ouais. Et là-dessus, euh, je te ferai un clin d'œil, tu verras. Vas-y, <rire> si, en j'ai envie d'écouter. On en parlera au moment où ça va intervenir. Pas mais euh, Non, j'ai toujours kiffé Call of Duty. J'ai toujours kiffé. Enfin, euh, moi, quand on me dit, ouais, Karim, tu veux pas faire un petit peu autre chose sur Twitch Parce que c'est vrai que je m'enferme un petit peu sur, avec que Warzone. Mais je vais pas, encore une fois, faire semblant. La dernière fois, j'ai eu un petit peu un. Un, une euh, comment dire une, un débat avec un de mes viewers qui me dit ouais Karim c'est dommage tu pourrais faire plus de viewers si tu si tu euh, comment dire si tu faisais un peu autre chose parce que moi en fait je suis arrivé sur Twitch quand même très tardivement ouais, très sur le tard en 2021 euh, ouais tout le monde a fait sa place et tout et tu sais très bien c'est très difficile j'ai beau être Monsieur le V12 euh, sur Twitch je suis personne tu vois ouais. et euh, du coup euh, tous les en fait c'est comme si et pourtant je te jure hein, si un jour on a l'occasion de jouer à, à, à à Caldera ensemble, je suis vraiment pas dégueulasse sur Caldera, tu vois. Et euh, en fait, je pense que j'ai pas la légitimité pour les gens. Je suis euh, non, bah toi tu t'es un joueur de multi, euh, ouais, tu okay. sais pas jouer au BR. Et genre, tu vois, et genre, il y a déjà la scène BR voilà, qui s'est faite. Voilà, c'est ça. Il y a, y a les déjà les, les gros streamers euh, BR. et, et, les euh, mecs euh, et voilà, c'est ça. Et euh, et du coup, euh, mais euh, non, je kiffe toujours, euh, je kiffe toujours euh, Call of quoi. Ah, en plus, après ça, après Black Ops 3 dont on vient de parler, dédicace à Black Ops 3, j'adore toujours dédicacer Black Ops 3, quel jeu c'était. Après la sortie d'Infinite Warfare, on a, on a quand même le, le même sentiment que pour toi, comme pour tout le monde, que, que, que quelque chose t'est un peu cassé avec la licence et que tu prenais plus trop trop, trop de plaisir dessus, ou en tout cas sur ce jeu. Est-ce que, est que tu te souviens de ouais, ce que ouais. t'as dit sur le jeu Ouais, je m'en souviens. J'avais dit qu'il était pas si horrible que ça. Genre, je, je me souviens, je suis dans ta chambre d'hôtel aux US. J'ai dit bonne surprise. Ouais. <rire> Sous et, drogue. Et, et, et en fait moi je te dis, hein, euh, les, les, les gens ont pendant très longtemps dit ouais V12 il est un peu payé par Activision J'ai toujours dit ce que, je pensais, ouais, toujours dit ouais. ce que ouais. je pensais, et moi je me souviens que j'avais interviewé Code CodeQG, Sky, saxi euh, Zidar, euh, Wartek ouais. euh, Les deux qui ont dit le jeu il va être dégueulasse ou on avait peut-être mesuré parce que forcément tu peux pas vraiment avoir ouais, ouais. Un, un avis très Zidar et moi on était de ouf. Euh, ah, on était pas bon de ouf, de ouf. moi en plus je sais pas si tu te souviens mais quand on a vu le, le trailer je t'ai regardé ou je sais plus ouais, à un moment donné je suis moi c'était moi, moi, moi fait, le moi. jeu il va être dégueulasse et tout moi, moi. et et en fait euh, je sentais que ça allait pas être le kiff en fait je sentais c'était trop trop futuriste en plus ils nous avaient mis un trailer où on était dans l'espace ouais, enfin. ouais ouais ouais je, je me suis retourné, j'ai fait oh, ça va être quoi. Et j'étais comme ça, ouais, j'étais comme ça. C'était assez drôle parce que pour recontextualiser ce dont il parle, il, il, il dit la vérité à 100%. Mm. Euh, moi, c'était le premier Call of Duty où j'avais été invité à tester avant. Du coup, et il euh, et... y avait plein de monde. Ouais, il te te Ils te mettent et... dans un mood. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens disent souvent, ouais, mais vous nous vendez du rêve et tout. Et après, euh, vous, vous retournez vos vestes." Non, c'est pas ça. C'est les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que T'es là, t'es avec tes potes, tu joues un jeu, même si le jeu, tu, tu passes outre parce que tu dis ouais vas-y, euh, t'es avec des dos, de YouTube. Puis tu le joues d'une manière différente parce ouais. que t'es pas en classé pur, tu vois, il y a pas toutes les merdes qui te sautent aux yeux au premier... C'est très dur de dire, bah en fait ouais, ça, ça va me pas me plaire et tout. Mais c'est vrai que sur IW, j'ai senti très rapidement... Qu'il allait un truc, allait me gêner. C'est normal. En plus, il y a un autre truc euh, vis-à-vis d'iW, c'est que et ça, je me rappelle, ça m'avait conditionné à l'époque beaucoup et ça avait conditionné beaucoup de monde qu'il avait testé, c'est que le premier trailer qui était sorti, il s'était mangé une vague de dislikes, pas possible. Mm. Tellement il était attendu comme un Call of Duty pourri. Qu'en l'ayant testé dans le contexte à LA, je m'étais dit bon, c'est Oh, ça va, c'est mieux mmh. que ce que je m'attendais. En gros, je m'attendais à vraiment trois fois pire. Tu ouais, vois. Ouais. Et au final, bah, ouais. je, je, crois, je crois vraiment IW, j'ai dû faire 10 vidéos dessus. Tu mal. vois, tout à l'heure, tu parlais de, de les gens veulent, un, veulent Modern Warfare 2. Mais est-ce que tu te souviens de Modern Warfare Ils nous l'ont mis avec IW. Elle ah. était, il était dégueulasse. Hein. Le remaster il, Ouais, il était dégueulasse. Hein. Il était dégueulasse. Hein. C'était... Euh... Et pourtant, nous, on, on, on, on se souvenait de lui comme étant... Euh... Un, un pilier de, ah ouais. de Call of Duty, la légende. Call Code of Duty 4, 4. Mais enfin, euh, j'ai vu personne dessus. Hein. J'ai vu personne dessus. Pourtant ils se sont bien occupés pour le coup. Hein. Ils ont sorti beaucoup de contenu, mmh, je me mais... rappelle. Enfin, tu, tu comprenais pas, tu prenais full bullshit, quoi. Tu prenais, prenais full bullshit, quoi. Que tu prenais pas sur Code 4 Ouais. C'est... Du coup, toi, toi, IW, ça a vraiment été le début d'un truc où... Pareil, même IW, tu vois, très peu de contenu, pratiquement euh, que dalle, quoi. Vraiment que dalle, encore une fois, toujours même euh, politique. En fait, quand tu réfléchis bien, quand tu regardes ma chaîne, je n'ai jamais vraiment changé d'attitude. Le jeu ne me plaît pas, je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire semblant. Et, euh, et pareil, enfin euh, Acti, ils savent, hein, ils savent quand tu... Tu vois, pareil, je n'ai pas du tout été invité pour des events importants d'IW parce qu'ils savaient que je n'avais pas envie. Donc... Euh... C'est là-dessus aussi que sont ne sont pas, euh, sont pas mauvais en disant ouais, « euh, Ah, tu n'aimes pas notre jeu, on va te rayer du truc. Ouais, » ouais, ouais. Ils m'ont dit bon, « Karim, on, on, on va laisser en stand-by, IW, ce n'est pas sa cam, on verra plus tard. » Et c'est vrai que quand tu regardes bien, même, euh, même quand ma chaîne a été en déclin, euh, ils ne m'ont jamais réellement oublié. Là, maintenant, je sais qu'il se passe des choses et, tout, et que je ne suis plus dans les petits papiers. Je peux le comprendre, tu vois forcément, il y a maintenant plus euh, Actis euh, se focalise beaucoup plus sur les streamers, tu vois. Et moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout un gros streamer, je suis un mini, je suis un mini streamer, tu vois. Donc, euh, je le comprends, je le, je le vis pas mal, je ne suis pas aigri en me disant, ouais, Acti, ils m'ont oublié, machin, non. Et ils m'ont mis euh, bien pendant encore longtemps, même quand ma chaîne était en déclin, donc je ne leur en veux pas. Forcément, euh, dans, leur, euh, dans, leur optique, dans leur optique de faire du business, ils vont forcément... Bah, ils ont besoin de grosses, ah, sûr, grosses, grosses chaînes aides, pour De, de, de promouvoir, visibilité, enfin. ouais, ouais, bien sûr. En plus, ça vrai, Genre, tu prenais plus beaucoup de plaisir dessus, tout ça. Ajouter à ça, en plus, je crois que c'était début 2016, la fameuse, hacker, euh, enfin, la fameuse affaire pardon, où un cœur, s'en était a été pris à toi. Cinq ans plus tard, qu'est-ce que tu, tu en tires un petit peu de, de cette période un peu, un peu naze quoi bah, Cette période-là, franchement, elle a été très, très, très difficile. Euh, les gens ne le savent pas, mais, mais j'ai pensé à vraiment me foutre en l'air. Hein. Vraiment j'ai pensé me foutre en l'air et en fait ça m'a tellement déçu de voir que les gens pensaient que j'étais capable de faire du fake quoi. Ouais pour du buzz. Ouais. Les gens étaient capables de penser que je faisais du fake. Tu te rends compte que ma femme elle est turque. Tu te rends compte que de dire publiquement qu'il y a ce genre de vidéo dans nos, dans nos téléphones. Tu te rends compte comment c'est la mettre elle en mauvaise posture. Qui peut imaginer que pour faire du buzz je vais m'y tonner sur un truc aussi grave. Alors, ma femme a mis à dos toute sa famille. Quoi. Ah ben sûr. Euh, les gens, comment ils peuvent imaginer qu'on a voulu faire du fake là-dessus et, et là, vraiment, ça. Entre ça. Le... Et, et les haters de l'année d'avant ah, voilà, et tout, c'était le finac. Le... En fait, je, je, je, je me dis que vraiment, l'humain est mauvais. Tu vois, t'as beau leur avoir donné du kiff pendant des années, d'avoir payé de ta personne au lieu de te soutenir qui fait pas de sextape maintenant, faut arrêter deux secondes. T'es en couple, tout le monde fait ce genre de choses. Quand on a fait, c'est limite, on était des... des déviants sexuels, tu vois. Enfin, t'es en couple, à un moment donné, bam, enfin, je... Je te connais un petit peu. Voilà, je, je sais que tu... T'es très ouvert sur plein de domaines, tu vois. Ça te choque pas, tu vois. Ça Après, te choque pas. Tu vois, les affaires privées d'un coup. Bien compte. sûr. Ça... Mais normalement, les gens auraient dû justement se dire... Euh... Bah, c'est leur vie privée, c'est dégueulasse, tu vois. Non, les gens se sont moqués. Euh. Tu sais, je te dis la vérité, il y en a certains, vraiment, je te dis la vérité, j'en ai certains, je les attends au tournant. J'ai toujours pas oublié. Hein. Des années après, j'ai pas oublié. Hein. La vie de moi, les jours où je les ai en face de moi, je te jure que ça va pas se passer correctement. Des, des, des, ah, des explications ouais. Ah non, mais je vais les droiter. Je te le dis clairement et simplement. Non, non, non, non, non. non. Parce qu'avoir traité ma femme de pute et tout, machin il y a certains ouais ouais ouais ouais il y en a certains ils vont je m'en bats les couilles vraiment je te dis la vérité c'est ça se comprend ça se comprend en plus après cette période-là j'allais dire ta chaîne elle devient un cycle un peu visible sortie d'un code puis un peu moins de vidéos dessus t'essayes un peu d'autres jeux des vlogs en plus t'as ajouté aux US des trucs ouais un vrai kiff ça se voit que Los Angeles c'était ta ville ouais ouais ouais ouais je sais que tu trouves ça un peu surcoté moi j'aime pas trop on on avait un débat et tout et toi tu trouvais ça surcoté de ouf mais en fait moi je me sens trop bien là bas je me sens trop bien là-bas. Moi, je dis la vérité, si j'avais pas mes enfants en France, je pense que j'aurais déjà déménagé. Aux US Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh... Alors, les US, c'est pas tout beau, tu vois. Il y a aussi beaucoup de choses qui... Qui... qui font mal au cœur, tu vois. Tout ce qui est euh, tuerie avec les armes à feu, les... les pauvres. Enfin, franchement, tu vas à L.A., encore plus, en LA encore plus avec euh, la pandémie. Enfin, ne suis pas retourné depuis, euh, depuis la pandémie, mais euh, c'est euh, comment dire. C'est clairement... Euh... Par ouais, il paraît que c'est... Tu te rappelles déjà de Vénice Oui. C'était déjà quand même assez... Il paraît que c'est pire. Il paraît que c'est pire. Enfin, j'ai hâte de retourner à LA, mais en même temps, j'ai peur que ça, ça fracasse l'image que j'ai de LA. Et il paraît que c'est vraiment abusé maintenant, tu vois. J'ai pas suivi du tout, moi j'avais vu une vidéo il y a pas si longtemps, je crois que c'était à Atlanta ou une ville dans le style où t'avais vraiment des rues entières avec euh, bah, du coup des craquettes, des pauvres, tu vois, des trucs comme ça. Mm. Et, euh, et, et bien sûr tu sais, la pauvreté il y en a partout malheureusement même ici. Mais c'est vrai que là-bas j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des, des, des endroits où il y avait des soucis très graves, tu vois, avec... des Genre je me rappelle une vidéo où tu voyais des mecs c'était des zombies en fait, mm. ils marchaient comme ça, tu vois, euh... des zombies, ça Mais... faisait froid dans le dos. Mais ouais nous. Euh... Quand on va aux US, très souvent, tu vois des gens, euh, tu vois, ils ont, c'est très pauvre. Certains se droguent, mais se droguent pas avec des produits. Je ne sais pas si on peut parler de produits sains pour de la drogue, mais mmh. c'est des, des trucs euh, vraiment très nocifs. Ouais, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, euh, les mecs, ils sont. Enfin, Moi, j'ai déjà vu des, des mecs tout nus se tirer sur, euh, sur leur pénis en plein dans la rue, mais tirer fort, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont possédés. Oh là là. Vraiment des trucs. Euh... <rire> ça fait froid dans le dos. Ah, ouais, ça ouais, ouais, Non, non, c'est. C'est ouais, triste. C'est vraiment triste. Mais du coup, quand même, à cette époque-là, genre faire ces vlogs, etc., ça vous avait. Ah fait, ouais, non, euh... c'est un kiff genre même les moments où tu avais tiré au barrettes tu as plein de petits trucs que tu ouais, ouais. de la sorte 51, tu ouais, fais ouais. ça non non c'était un vrai kiff et, euh, et c'est vrai que à cette époque là je me dis mais ça me fait ça me fait kiffer tu vois et euh, et en fait je trouve que j'en ai même pas assez profité ouais. euh, tu sais avec IPEC, on s'amuse très souvent à re regarder euh, les vlogs pour euh, voyager un petit peu bien sûr et en fait encore une fois euh, tu sais les gens ils m'ont enfin ils, ils m'ont grave remercié de bah de les faire voyager comme ça tu vois de leur montrer des images, bah, de leur apporter là, les, des les choses les gens me réclament à mort des vlogs Les gens me réclament à mort des vlogs Ils me disent ouais Karim franchement tu repars quand aux US Tu repars quand en, vo en voyage pour euh, nous faire des vlogs et tout machin Et euh, mais pas bah, même toi tu, tu kiffes les voyages tu bien vois Bien sûr bien sûr Donc euh, donc ouais c'est la situation a fait que c'est ouvert euh, les US maintenant. Ouais, mais tu vois, il fallait être vacciné. Ouais, ouais. Moi, j'ai traîné la patte pour me vacciner parce que je Moi, pas rentré dans le débat. Parce ouais, que bien quand sûr, même, mais Il tu... y a pro-vaccin, pro anti-vaccin, anti machin et Puis tout. Et après, la petite personnelle. Mais... Oh, le bruit Oh, merci. C'était la, la musique. Non, mais bien sûr, bien sûr, si, ouais. si t'as traîné la patte et tout, c'est ton... Enfin, ton point de vue, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, ouais, je me disais, si j'allais dire c'est ouvert si tu avais envie. Euh, <rire> ouais, ouais, mais là, bah, maintenant, forcément. Euh... Euh, on s'est fait vacciner et tout, donc on va pouvoir rebouger, parce qu'en plus Biden, il ne fera pas rentrer les gens c'est si, <rire> pas vacciné, parce que lui, bah non, il, ouais. il aime bien les vaccins. Donc, euh, donc du, coup, euh, du coup, voilà, on va pouvoir, euh, pouvoir rebouger et tout ça. Euh. On a hâte quoi. Revivre un peu de tout ça. C'est ça ouais. en plus ce que j'allais dire genre il y a un truc qui apporte un peu un second souffle après cette période de deux ans un peu chiante, j'allais dire c'était bah, 2018 avec euh, euh, Fortnite qui arrive où t'en fais un peu, bon je dis pas que t'en avais envoyé des tonnes mais mmh. t'as quand même fait un peu de Fortnite et tout bien, un peu de BO4 avec euh, notamment bah, le mode BR euh, Blackout du coup de l'époque etc. On a l'impression que ça... Euh... Moi j'ai kiffé Blackout hein. voilà. J'ai kiffé Blackout. Blackout, Blackout n'a pas, pas, pas eu le succès qu'il méritait <rire> parce Mal payant. Voilà, Malheureusement, il est, parce qu'il a été payant Mais Blackout était très très très très, très bon euh, Moi j'ai kiffé, j'ai eu un temps de jeu de dingue hein, sur Blackout euh, Fortnite je kiffais à mort euh, Malheureusement euh, On n'a pas all dessus J'arrivais je, je, je, à un âge où euh, c'est chaud de construire et tout, euh, moi je fais En plus à la manette. Ouais, en plus à la manette, euh, je, quand, quand il fallait shooter le enfin j'avais un shoot, tu vois, mais euh, dès que le mec commençait à construire, c'était la misère pour moi, tu vois, mais euh, si j'arrivais à le choper au sol, je, ça allait, ouais. je, je reste quand même, un, un, je considère pas être un joueur dégueulasse, donc euh, j'ai un shoot, donc euh, quand il était au sol, ça allait, mais dès que les mecs ils commençaient à faire des construits de ouf, j'étais perdu, quoi donc euh, voilà on me voit euh, moi je faisais un escalier euh, un, un plat et, euh, ouais, de et rentre, voilà et tu vois ouais. <rire> j'étais j'étais j'étais dépassé quoi j'étais dépassé de ouf euh... tu vois, par, par, par exemple par rapport à un sky qui lui a all in fortnite dès que ça arrive et donc, du coup il a fait genre deux deux trois ans de fortnite avant de retourner sur call of duty toi t'as un peu mixé les deux ouais ouais, ouais j'aimais ai... bien fortnite l'univers est incroyable c'est fortnite a apporté euh a apporté de ouf euh, aux jeux vidéo euh, et ils, franchement ils ont, ils ont été incroyables, ils ont été incroyables. Il euh, y avait un vrai univers, tu vois. Il y avait du contenu. Ouais, il y avait du contenu de ouf tout le temps. Euh, c'est pour moi, c'est un studio qui a énormément respecté leur, les, les joueurs pendant très longtemps. Après, ils ont fait un peu plus de merde vers la fin, mais euh, non, Fortnite, c'était euh, une super période. Nous, avec, euh, avec IPEC, on joue beaucoup. Encore une fois, en fait, euh, J'ai beaucoup joué sans pour, faire de, pour autant faire des vidéos et euh, mais euh, Par euh, pur plaisir Ouais par pur plaisir Des fois on s'amusait, on, on finalement il y en a un film, on se regardait, on fait aller un top 1 et au dodo Puis on, on, on, on allait jouer jusqu'à ce qu'on faisait un top 1 puis on allait se coucher et euh, Mais ouais non, on a, on a, on a, on a kiffé cette période c'est assez marrant euh, quand même, euh, ce, ce côté un peu Fortnite et tout. En plus, si tu te rappelles, à l'époque, nous qui étions plus sur Call of Duty, ils sortaient tellement peu de contenu, tu sais, euh, sur World War 2, sur tous les trucs. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais jaloux des YouTubers Fortnite. je disais putain, les bâtards, ils ont un jeu qui est hype et qui a en plus toujours du contenu et régulier, tu vois, que ce soit une nouvelle arme, une mise à jour, une modification sur la map et tout, des trucs comme ça. Et, et, et paradoxalement, Fortnite, ça a permis à beaucoup de mecs de monter très haut, très vite en abonnés. Bah Gota, il quoi. a rebondi avec ça de ouf. Hein. Gota, il a rebondi de, de ouf là-dessus. Et ça a créé plein de mecs, des jibs, des royalistes, mmh. des trucs, mmh. hein, genre ça a permis de... et, Mais paradoxalement, j'ai aussi eu le sentiment que, bah, une fois, un peu, genre ces mecs, sauf bien sûr certains comme Michou, Inox, mmh. etc., qui ont totalement Valouz, mmh. j'ai l'impression qu'il qu y a beaucoup de mecs qui sont très vite restés enfermés dans le jeu et dès que le jeu a un peu perdu de la patte... Euh... Bah, comme, euh, comme euh, comment dire comme beaucoup euh, beaucoup de personnes c'est euh, on a tendance à dire que quelqu'un quand il explose très vite il peut aussi euh, très vite retomber tu vois donc euh, c'était c'était un peu le risque donc euh, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre euh, et maintenant bah, voilà c'est la reconversion le, le regarde quelqu'un qui, qui a su euh, se reconvertir c'est euh, le bouseux oui bah lui le bouseux, il a fait de l'irl il a fait régale. des trucs euh, puis il a un vrai euh, il a un vrai euh, il a un vrai c'est un vrai personnage à lui tout seul tu ouf, vois. Il s'en bat les couilles de tout euh, il vraiment il est et les gens le, le, le suivent maintenant dernière fois je le regardais en stream il était en train de construire un lego il était en train de construire un, une, une, une un lego et tout enfin les, les gens ils kiffent euh, parce qu'il a un personnage parce Bien que... sûr. donc euh... ouais fortnite ça a été euh, ça a été a euh... catalysé ouais. À ce moment-là, en plus, euh, ce que je veux dire, à ce moment-là, Twitch et live, c'était déjà quelque chose d'assez costaud. pro toi, tu t'étais pas déjà investi un peu dessus, t'as live un peu sur YouTube, mais comme on l'a vu un peu avant, le passage sur Twitch, c'est fait qu'en 2021. Pourquoi, en réalité, pourquoi est-ce qu'en 2018, tu t'es pas en fait, euh, investi dedans Je, pour te dire vrai, euh, tu sais, euh, comment dire, moi, moi, j'ai été, euh, comme je te disais tout à l'heure, très adoré à une époque, ouais. et après, très aussi euh, très euh, critiqué à une mmh. autre époque et en fait les gens ont tellement ont tellement mis dans la tête que en fait j'avais pas le niveau tu vois souvent on dit « ouais mais V12 il a pas le niveau V12 machin qu'en fait je me je me voyais pas d'assumer de jouer en direct et que les gens me taclent. tacle en plus je suis, ah un, ouais je suis un nerveux de ouf je suis un nerveux de ouf euh, je en fait je me voyais pas assumer d'être en live et de pas réussir à produire le jeu que je sais produire parce que je serais inhibé par les, okay. les, les rageux tu vois et euh, et en fait euh, euh, j'ai un peu joué euh, sur YouTube, mais j'ai streamé vraiment vite fait, tu vois. Et euh, j'ai commencé à voir Ipek qui s'est, elle, lancé sur Twitch. Et euh, ça a bien marché pour elle au début. Et en fait, je voyais qu'elle kiffait. Et puis, bah, le truc, c'est que nous, on a un couple... Euh c'est fusion la plus totale, c'est à dire tu vois, ça fait déjà 7 ans qu'on est ensemble, en 7 ans, on enfin, tu vois, moi je refusais des, des, des events si IPEC n'était pas là. Ah, bien sûr. Donc euh, tu vois, tu nous voyais, on était toujours ensemble, là encore aujourd'hui je viens ici pour toi, tu vois elle est avec moi, on est fusion complet depuis ouais, ça 7 tout ans. Tout ensemble, ouais. et, euh, et du coup... Euh, euh... Je ne sais plus pourquoi j'ai. des lives Elle avait commencé Oui, elle avait côté. commencé, mais du coup, moi, j'étais me... en stand-by, tu vois. Je regardais la télé, j'allais à la salle, mais euh, je me dis, mais putain, en fait, euh, si tu veux. Enfin, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Je voyais que ça marchait bien pour elle, qu'elle faisait des bons salaires, tu vois. Et je me dis, mais bah, c'est vrai que c'est dommage de. Bah, c'est du temps gâché, en fait. Autant que moi aussi, je, je joue. Et... et en fait, j'ai commencé au début. Et, euh... et c'est vrai que. En fait, quand j'ai commencé, moi je, je, je jouais beaucoup à Warzone, hein. j'étais pas en stream, je publiais pas énormément de vidéos Warzone, mais je jouais énormément à Warzone encore une fois. Et, euh, et comment dire Et du coup, euh, quand je suis arrivé sur, euh, sur, sur Warzone, en fait, euh, tous les gros streamers, ils avaient des temps de jeu de chiens de ouf. Et en fait, moi, euh, j'ai progressé. Euh, après, tu vois. Ah, à ta manière, et, euh, après tout le monde, ouais. et là, franchement, je te dis là, je te dis la vérité. Enfin, si les gens ils passent sur mes sur mes streams, ils verront. Enfin, je, tu sais, on, on a tout, toujours tendance un petit peu à regarder nos stats, regarder les stats des collègues et tout. Et je regarde mes stats sur Caldera, je regarde les stats des autres streamers sur Caldera. Et je suis vraiment dans le haut du panier, ouais, tu vois. Pas mal, ouais. Mais euh, au début, euh, j'étais à la ramasse complet, tu vois. Et en fait, ça me, j'étais pas à l'aise de me dire putain, j'arrive pas à montrer. Euh... À montrer. Et puis, y a à proposer aussi... du, du niveau quoi Puis il y a eu aussi le moment où quand moi je suis arrivé sur, euh, sur Twitch euh, Pendant euh, plusieurs mois euh, je connaissais pas les VPN tu vois Donc moi je me faisais démonter, j'avais des mecs c'était chaud Et je voyais à côté, je voyais les mecs, je faisais les autres streamers je faisais, mais Comment ils font et tout Et après quand tu commences à commettre la petite astuce du VPN machin Bam tu le mets tu dis ah ça transforme ton expérience de ça jeu Ça va tu un vois. peu mieux ouais. Et maintenant tu vois les, les games c'est pas du tout la même chose Ce tu fameux même euh... de merde Ouais c'est clair si. <rire> C'est compliqué. Compliqué, ce fameux SBM. On avait pas ça à l'époque sur Black Ops, sans les compagnies. Bordel. Mm. Après 10 ans plus de Duty, ce que j'ai dit, sort MW, Modern Warfare 2019 et Warzone qui, te, qui, qui font encore une fois un, un bon coup d'air à la licence et tout. Au global, pour quelqu'un qui a vécu toute la décennie, qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de la licence entre 2010, tes débuts, et 2020, du coup, la fin bah, le je, je, je pense qu'à vouloir produire autant de Call of Duty, t'arrives forcément à un moment donné à tourner un peu en rond. En fait, c'est ça le problème de, de Call of Duty. Mais il euh, n'y a pas que Call of Duty qui, euh, qui, a, qui doit se remettre en question. Je pense que la communauté doit aussi se remettre en question. Euh, elle n'est jamais satisfaite. On n'est jamais satisfait. Je vais pas, on n'est jamais satisfait parce que je, vais pas, je dois m'inclure aussi dedans. Mais euh, en fait euh, à un moment donné les gens ont leur proposé des call of duty, ouais il faut du renouveau. On met les jetpacks, on met le, le jeu aérien, oh non c'est de la merde, c'est trop futuriste. On leur remet après, on veut du, du jeu un peu plus euh, authentique, on met World War 2. World War 2 qui n'a pas non plus euh, grave bien marché. Hein, mm. euh, pas bidé non plus, mais Pas bidé non que... plus, mais pas, pas… alors que tout le monde euh, attendait de ouf euh, du, le retour de la seconde guerre mondiale. Bo Boots underground voilà, et tout. Ça. Ouais. Et en fait, tu as l'impression que les gens, euh, et je m'inclus dedans, euh, on, on a tendance à vouloir des choses et, euh, et en fait, quand on les a, bah, on n'est pas satisfait. En fait. Je pense qu'on on est des éternels insatisfaits. Et comme tu le disais tout à l'heure, on, on court derrière notre nostalgie de l'époque où on me, en mode on kiffait, on, on avait, euh, on avait un, un gros kiff sur le jeu. Après, clairement, le SBMM contribue aussi beaucoup à, à, à, nous, à inhiber nos, nos, nos kiffs. Hein. À démonter cette et, patience aussi. Et ouais, ouais c'est ça. Et du coup, euh, clairement. Je pense que Call of Duty a trop voulu, euh, ils auraient peut-être dû faire un tous les deux ans tu vois Franchement je pense que sur des regarde la preuve BO3, je pense que clairement BO3 aurait pu tourner et BO3 a tourné deux ans oui, hein, il fin, a tourné deux Parce ans. que même quand on a eu le suivant, euh, ils, ils, ils reproduisaient du contenu, ils ont retourné sur BO3 ils pour essayer de choper les armes Et, et, et tout, ouais. la MSMC qui était sortie sur BO3 après euh, après, IW. après IW Et enfin euh, je pense qu'on aurait pu tourner sur deux ans sur, sur les Call of Duty et de manière à bien bétonner chaque Call of Duty et qu'il n'y ait pas cette cette lassitude qui s'installe aussi pour les joueurs quoi donc euh, mais ouais je, je, je pense que le l'ambition financière a a un petit peu tué euh, la franchise et là à l'heure actuelle on le voit bien euh, le multi n'intéresse plus le ouais. multi n'intéresse plus les plus... les BR ont trop euh, Mono Matrixer les gens, vraiment le BR a matrixé les gens et euh, c'est triste, c'est triste parce que, alors euh, je vais faire une petite parenthèse, j'ai regardé ta vidéo où euh, tu disais que les gens étaient matrixés par les influenceurs et tout, quand tu as fait cette vidéo j'ai fait mais qu'est ce qu'il raconte, il va nous faire une IW, mmh. il va nous dire que le jeu il kiffe et lui même il va se rendre compte euh, ah ouais. et en fait, euh, donc sur le moment je n'étais pas d'accord avec toi, ouais. et en fait euh, Vanguard sort. Je, je, je, par la force des choses, parce que franchement, en Verdun, je commence à en avoir marre. On a eu la marre pendant tout le confinement, machin. Et je joue à avant-garde Au début, je me fais défoncer et tout. Je fais putain, et je suis devenu trop vieux pour jouer au jeu. Et là, je commence à débloquer certains atouts. Je commence à débloquer certains trucs, machin, certains accessoires, armes, à machin, truc. Un peu. Et là, je commence à faire quoi Et franchement, Ipek elle pourrait te le dire. Je fais putain. Zach, il n'avait pas tort, en fait. Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, je me remettais en question moi, je me remettais en, je remettais en question la communauté et même les autres influenceurs. Et je me dis, je trouve qu'on a un égo de dingue. En fait, on a un égo de dingue. On ne veut pas mourir, en fait. On ne veut pas mourir. Si tu acceptes euh, les défauts de Vanguard, Vanguard n'est pas mauvais. Bien. bien tout le monde dit, Vanguard, plus la merde, Vanguard, plus la merde. Je pense que les gens ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas s'adapter et essayer d'un petit peu. Reprogresser, les gens n'acceptent pas qu'ils aient régressé en multi parce que forcément, un BR c'est super calme. Ouais. Un BR c'est super calme. Quand on a, on a fait, euh, j'ai eu la chance du coup de jouer en avant-première euh, sur, euh, sur Vanguard. Ah, il y ouais. avait des influenceurs qui étaient invités, euh, il y avait Gotha, il y avait plein, plein d'autres. Et en fait, euh, Gotha est kiffait de ouf parce que c'est un pur joueur multi. Moi je kiffais de ouf. Euh, j'ai eu, enfin, pourtant j'étais contre des gros joueurs, attention hein. Mais voilà, j'ai accepté de mourir parce qu'on était contre des gros joueurs, c'est logique tu vois. Et en fait je pense que les gens, euh, et je sais que je ne vais pas me faire des amis ah sur la dis, vidéo, dis, dis, enfin. mais euh, les gens en fait ne veulent euh, pas, enfin euh, ils veulent faire leur, leur, leur ratio 3, 4 comme ils faisaient avant, mais en fait faut... c'est plus possible, c'est plus possible parce que déjà il y a une volonté de ça parce qu'il y a le SBMM. Voilà, il y a le SBMM, il y a aussi le fait de de, de comment dire de, de permettre aux joueurs un peu moins bons même. Enfin parce que c'est ça qui est un peu problématique avec le SBMM, c'est qu'il y a le SBMM. Et après tu as aussi l'impression qu'à l'intérieur du SBMM ils essayent aussi de de faire en sorte que les moins bons dans ton échantillon de SBMM puissent quand même faire des kills, tu vois. C'est pour ça qu'on a une vie dérisoire, tu vois. On... Moi, franchement, euh, moi, j'ai beaucoup joué à la barre hein, sur Vanguard. Euh, sur oh, voilà, ça tue vite, hein, ce truc. <rire> voilà, et en fait, tu tues en deux balles, tu vois. Et, euh, et vraiment, euh, je pense que les gens ont, ont, ont tout de suite nexté le jeu aussi parce que euh, les, euh, les influenceurs disaient, ouais, ça pue la merde. Et, et là je te rejoins et tu avais entièrement raison tu vois faut, faut savoir aussi parfois se remettre en question mmh. et dire quand on avait tort et clairement bon, on n'a jamais discuté je sais pas je crois que t'avais envoyé un message non je t'ai jamais non, envoyé non, un non, message non, sur non, tout le temps et, euh, et en fait je, je me suis dit mais en fait Zach avait raison Zach avait raison et il fallait juste se, lui donner une chance se laisser du temps et en fait comme tous les influenceurs ont dit qu'il était nul c'était devenu la mode les euh... gens les gens n'ont même pas donné une chance ah, je suis d'accord et, euh, et en fait moi j'ai fait aussi, tu as quand même bien forcé sur le jeu pendant un bon gros deux mois. Un mois et demi, ouais. Et moi, j'ai bien forcé. Tant qu'il n'y a pas eu le Caldera, de toute façon, j'étais ah, sur Vanguard. Et, euh, et en fait, il y a des gens, ils me disent Je venais sur le stream, j'ai dis Les gars, essayez le jeu, forcez un petit peu. Vous allez vous faire exploser au début, mais dès que vous allez débloquer vos, les atouts qui vont vous permettre un petit peu d'être tranquille, euh, allez, ça forcez ça va être un mieux, petit ouais. peu. Forcez. Et il y a des gens, ils me disent Moi, ouais, Karim, tu as trop raison, en fait. Euh, tu, fin, le, comment dire, le, le jeu n'est pas si mauvais, il a, il a plein de défauts. Il a clairement plein de défauts, mais il n'est pas si mauvais et il y a moyen de kiffer le jeu. Et euh, bah voilà, malheureusement. Euh... Franch franchement, moi, je m'éclatais, mais, mais moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est euh, les euh, bugs en groupe. Donc, déjà, tu pouvais mmh. pas faire une game à 5 plus de deux ou trois games avant, sans que le groupe disbande. Mmh. Moi, j'étais à wesh, ah il ouais, y a dix ans, tu pouvais enchaîner 8 heures. Bah, ah, voilà, ouais. tu jouais en groupe. Toi. Tu pouvais enchaîner huit heures d'affilée en ah, groupe ouais. sans qu'il y ait un bug. Là, tu pouvais pas enchaîner trois parties sans que le lobby euh, se casse. Donc ça, c'était relou. Et, euh, et aussi, ils sont sortis le jeu et puis ils sont allés dodo. Il ouais. y a eu la saison 1 et puis il y, y avait le feu de partout. Là, dès que les on commençait à comprendre qu'il y avait des incendiaires et des mmh. bah toutes les games c'était feu partout ah et ouais. moi je détestais ça ah donc, en fait c'est à dire que le corps du gameplay il était vraiment bon mmh. moi, je trouvais ça pas mal était nerveux à mort hein. c'est ça mais le, le corps du gameplay était putain de bien je le, ah je, je ouais. je le redis c'était trop mmh. bien genre quand je faisais des grosses games les gens venaient sur mon stream c'est putain mais tu me donnes envie de me la donner bien tout. sûr, j là, bien sûr. Ah, bon, moi je kiffe tu vois ah mais ouais. après le problème c'est que et là maintenant un call of duty il est en deux parties c'est ce qui va en sortir donc le gameplay et comment ils vont s'en occuper et donc c'est les deux en fait donc si le la base du jeu est moins bonne, mais qui s'en occupe bien, ça peut rattraper les trucs. Moi, je pensais que ça allait être sa Si la base du jeu est bonne et qui s'en occupe bien, et eh ben ça peut faire un Black Ops 3. Mm. Il peut vivre toute l'année. Si la base du jeu est bonne et qui s'en occupe pas, tchit, là mm. c'est terminé. Mais tu sais, Moi, j'ai réfléchi à pas mal de, de, de trucs par rapport à Acti. Tu sais, moi, Acti, ouais. je suis même si à l'heure actuelle je suis plus un acteur d'Activision euh, principal. Euh, ouais. J'ai eu une conversation un peu avec euh, et je, avec euh, des personnes de chez Acti. Je leur ai dit en fait, vous faites Selon moi, après, voilà, ouais. euh, j'ai pas fait des études dans le marketing et tout, je fais moi, selon moi, vous faites pas le bon choix dans la, votre manière de, de faire la promo du, du jeu. Vous payez une blinde euh, des streamers sur du one shot. Du coup, pendant le one shot, vu qu'ils sont payés, ils vont encenser le jeu. Et ensuite, euh, dès qu'ils ont fini de jouer, ils retoucheront plus à votre jeu. Et, du coup, et on continue, il voilà. n'y a rien. Voilà. Et en fait, je dis pourquoi vous faites pas en sorte de prendre... 5-6 ambassadeurs et le, leur dire exactement comme DX9 avait fait à l'époque. On a craché sur DX9, mais Yé euh. avait posé un billet. Yé avait voulu poser le même billet sur moi, soit dit en passant. Euh, pour en gros euh, faire du BF euh, sur toute l'année en exclu. t'avais le droit de publier quelques, quelques contenus Call of Duty, mais t'étais estampillé euh, BF. Je leur ai dit, je fais, mais je sais pas, prenez au moins. Euh, euh, des gros influenceurs, mais au lieu de leur lâcher un one shot avec je sais pas combien de, de milliers d'euros, bah faites en sorte de les garder au moins deux mois, trois mois, histoire de que eux déjà se fassent un vrai avis, fassent vraiment kiffer les gens. Ouais, en fait, vraiment reconvertissent ouais. les gens, dire ouais c'est un kiff et pas un one shot. Ouais le jeu il est bien, c'est un gros kiff machin. Puis le lendemain, bam le jeu il l'a ouais, mis de l'autre côté, il est retourné sur Warzone. Même moi j'ai fait mes hack up, tu vois genre au début de Vanguard des petits tournois, etc nanana. En termes d'audience ça marchait très bien. Je suis allé voir actif, je leur dis ce que vous voulez, peut-être tu sais, mettre un peu de dotation, m'aider machin. Oh ils m'ont donné des de points quoi, euh, et pour un tournoi, hein. ouais, non, mais j'étais pas... là. Votre, votre jeu en plus d'être mal euh, géré, il manque d'événements, de, de choses, tu vois, des, des, des moments. En fait, je pense qu'un jeu a besoin de moments, et, et, et, et malheureusement, ouais, je, je... après, voilà, c'est c'est là, c'est la gestion d'acti. Euh, on n'a pas toutes les clés, tu vois. Après, euh, nous, quand on parle, on parle actif France, tu ouais. le sais, actif France à zéro pouvoir, hein, bien sûr. Acti, Acti France qui rend des, des, des, des comptes à Acti UK et puis qui est UK, rend des comptes aux Acti, US. Euh, donc euh, c'est clair que nous, quand on vient avec nos idées, euh, tu sais, moi, quand j'ai parlé justement du, du, de, la, de la mise en avant du jeu, mais sur euh, deux, trois mois euh, avec des ambassadeurs, ouais, euh, ouais, ouais. ouais mais... Dis toi, après, après deux ans, j'ai enfin eu mon code créateur, là il y a un mois. Mmh j'en ai pas parlé une seule fois Là, par exemple je pense que toi avec tes euh, tu arrives à faire taper 1000 1600 viewers ah, sur ouais. le truc toi, sur trois mois, t'aurais fait beaucoup plus de bien que mm -hmm. un autre... Euh, qui a fait un, un mois, un mec fait... Warzone qui a voilà, fait... Euh, qui a fait peut-être 6 000 viewers session, ou ouais, 10 000 ouais. viewers sur une session, ouais, et derrière rien du tout. Bah, je suis d'accord, mais tu vois, j'ai eu mon code créateur, avec un autre exemple, j'ai enfin eu mon code créateur, j'étais là en mode, bon, l'année dernière, comme of Duty Black Ops Cold War, je suis limite un des seuls en France à l'avoir un petit peu poncé, et, et au passage, j'ai aimé comme of Duty Black Ops Cold War, j'ai fait quatre mois de ah, dessus. Ipek l'a pensé aussi, alors fait... à moindre niveau par rapport à toi, Mieux mais Ipek elle kiffe Cold War comme une... Uh, elle joue encore à Cold War en stream, vraiment enfin. bien aimé le classé. J'en ai, ai, ai streamé jusqu'à à peu près février-mars, ce qui est quand même, je trouve, respectable. Ça faisait des années que je pas joué. Et à, à cette époque-là, j'étais là, les gars, vos, votre code créateur, ils ont un problème parce que euh, vos codes créateurs, vous n'en avez donné qu'à des mecs Warzone. Donc, c'est-à-dire que si des mecs veulent acheter un truc sur Call of Duty Black Ops Cold War, ils ne peuvent pas soutenir un seul créateur Call of Duty Black Ops Cold War parce que vous n'avez que des codes Warzone. Ouais. Il y a ah, un petit problème à ça ah, en France ah, non hmm. J'aurais dit moi j'aimerais bien l'avoir, tu vois ça fait quand même des années et tout ça, ils m'ont dit oui oui et là je l'ai eu il y, un, il y a un mois et j'en ai pas parlé, pourquoi Parce qu'ils me l'ont donné, ils m'ont dit ouais alors ton code il est valable sur Warzone et comme of Cold War. Ah ouais pas sur, pas sur Vanguard. C'est bah, <rire> super illogique quoi, ouais c'est clair. <rire> j'ai rigolé, j'ai ouais bon vas-y bah, merci voilà, code ouais, euh... Zack Nadi voilà, si jamais vous faites un achat c'est cool. Sur, mais... non, sur Cold War quoi. Ou sur Warzone, sachant que moi je fais ni Cold War maintenant ni Warzone, donc euh... Mais ça, voilà, de base je suis. suis... C'est moi qui dois être interviewé par toi, mais pourquoi t'as jamais.. Qu'est-ce qui fait que Warzone te plaît pas Ah, pourquoi est-ce que Warzone me plaît pas Alors en fait.. Parce que pas... c'est quand même super. Vrai que jamais, jamais, oui. Toi qui aimes bien jouer avec ta tête et tout, enfin.. Ah, ouais. Tu, tu pourrais, avec le niveau que t'as, euh... le shoot que t'as et tout, pourquoi t'as jamais réussi Je pense que toi aussi t'as peut-être pas forcé en fait. En fait, je vais être De la même manière que les mecs euh, sur, euh, sur les multis mmh. n'ont pas forcé, mmh. je pense t'as pas forcé parce que moi au début, même moi un BR c'était pas trop mon truc et j'ai forcé, forcé, forcé ouais, ouais, bien sûr. et maintenant c'est vraiment euh, un gros kiff quoi. Gros Karim, je vais te dire, je suis un joueur de multi ouais. C'est, tu me connais depuis dix ans maintenant, je suis un joueur de multi. Le, le BR j'aime bien, Warzone j'ai joué dessus et tout machin, mais quand il est sorti, j'ai joué un peu, puis après j'ai fait aussi autre chose. En fait, j'étais arrivé après 5-6 ans de création de contenu à vouloir faire d'abord ce que j'aime. Et Warzone, j'aimais bien, mais voilà, tu sens plus, quoi. Mmh. Et donc, du coup, quand euh, le jeu a pété, que les Loan, que les mecs ont commencé à. Mm. Tu sais, les, les choix H1 ah ont commencé à monter. Moi, j'étais à mon petit niveau, je faisais mes petits trucs. Je faisais du football manager, je faisais mm. du Pokémon. Je faisais... Et, et au fur et à mesure, bah, voilà, la scène était établie. Donc, de temps en temps, j'allais sur Warzone, puis c'est tout. Puis après, le, tra le, le, le train, entre guillemets, est passé. Et à part aller jouer un soir, de temps en temps, quand j'envoyais un message à Lolo, mm. bah, j'allais jamais dessus, en fait. Ah et et, et, et c'est pas plus mal. Maintenant, je suis très heureux. Maintenant, en stream, j'ai beaucoup plus de liberté que si je m'étais euh, Vois, je fais ce que je veux maintenant, mmh. et sans aucun problème, les gens sont là, je fais du FM, je fais du code, je fais du Pokémon, je fais du LOL, je fais du Just Chatting, je fais des émissions, je fais... Ouais. et maintenant je suis beaucoup plus heureux que si je m'étais euh, calé sur un jeu. D'accord. Et donc euh, maintenant bien, le, un Call of sort, et bah ça fait un arc, je joue 6 semaines, 8 semaines, et puis salut mmh. vois. Mais après là il y a eu la ligue de Vanguard, je l'ai même pas touché. Ça, j'ai même pas fait une vidéo dessus. C'est pour marquer le changement que je veux plus faire ça. Ouais. Genre maintenant même sur ma chaîne, tu la regardes, je fais totalement autre chose. Mmh. Voilà pour répondre à ta question. Okay. en tout cas voilà c'est intéressant de discuter un peu de vanguard et mmh. tout avec quelqu'un qui y a joué parce que ce jeu n'était pas si mal derrière. Est-ce que tu as peut-être un peu d'espoir pour Modern Warfare 2 de l'année prochaine Franchement mmh. la vérité je m'attends plus à rien. Ouais, pareil. <rire> je m'attends plus à rien parce qu'en fait j'ai des fois euh, nourri trop d'espoir sur certains jeux et je suis déçu. Euh, là c'est pour ça c'est pareil les gens ils jubilent tous à, au rachat de de, de call Microsoft, off, parmi... ça va un peu ensemble. Ouais. Je, je... je t'attends peut-être un vrai changement, toi, as beaucoup à côté Activision ou bof. Mm, Pas spécialement, tu vois. Okay. Pour moi, euh, la franchise fonctionne. Alors, elle est moins... Euh, les, les, les gens ont tendance à dire, ouais, les call of ça pue la merde. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'encore, euh, ça fonctionne très, très, très, très bien pour eux. Bien sûr. Si Microsoft a racheté, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent avec. Alors, est-ce qu'ils vont décider de continuer d'engranger de, à mort de l'argent euh, ou est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte de privilégier un peu le joueur J'en sais rien. Euh, à vrai dire, je connais pas assez Microsoft pour, euh, pour juger. Euh, toi, tu as été joueur Microsoft. Je sais pas si tu avais l'impression que le, la marque euh, respectait plus les joueurs qu'autre chose. Pas spécialement. Des fois, j'entends les gens qui me disent en stream Ouais, non, mais Microsoft, ils vont agir différemment. Je pense que les gens, ils, ils espèrent tellement qu'ils ouais, qu en sont dans Ils ont, ils peu, ont racheté euh... Minecraft. Ouais. Apparemment, sur Minecraft, ils ont fait des choses pas si mal. donc… Mais moi, je ne m'attends pas à grand-chose, en fait. Je m'attends pas à grand-chose. Tant mieux si je suis surpris. Tu vois, par exemple, là, tu vois, tout à l'heure, on parlait des joueurs qui veulent du renouveau. Tu, Enfin... Même si tu n'as pas joué à Warzone, tu te rends compte le nombre de fois où dès qu'il y avait une, une saison, la map elle était légèrement modifiée. Tout le monde disait on veut du changement, on veut une ouais. nouvelle map, ouais. on veut du changement. On leur met une nouvelle map, ah oh non, la map elle est nulle. Y a la map a plein de défauts, hein, je le reconnais. Hein. Enfin, toi, tu n'as pas trop joué du coup. J'ai joué un peu. Mais ouais. Elle est open field sur trop d'endroits, quand tu te fais prendre des balles, euh, tu ne peux plus te cacher. Il y a vraiment de, de gros soucis au niveau de la map mais enfin euh, encore une fois quand tu t'adaptes quand tu évites certaines zones parce que tu sais qu'elles sont compliquées pour rota machin et tout bon, franchement je kiffe euh... là tout le monde est, est sur Riverbust Island c'est ça fait ça fait mal au cœur de voir ça parce bah, que tout du le monde est sur Rebirth Island tu veux enfin tu veux moi moi je regarde certains streams je veux retrouver certains streamers qui sont bah, sur Caldera tu vois, parce que moi je kiffe la map et je trouve qu'il y a beaucoup plus de mérite D'exceller de, sur Caldera que de faire une grosse game sur e Rebirth où, de toute façon, tu reviens à la vie. Tout le monde Donc, euh, Voilà, pour moi, c'est un, une grosse game de, de mêlée générale où, tu vois, il tu, n'y a pas trop de, de prestige. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que tout le monde se concentre sur e Rebirth parce que ça euh, savent très bien que s'ils vont sur Caldera, euh, leur chance de faire du go des grosses games c'est un moindri. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment. C'est ça, là, ça toujours... on en est toujours au même point. C'est est-ce que. C'est la communauté qui réclame du Reburst ou est-ce que c'est parce que le streamer fait du Reburst que la communauté veut du Reburst Des fois, il y a des gens qui viennent sur mon stream. Fais ouais, cool cool, ouais. du Reburst. Je fais les, les gars, regardez les cinq, six streamers qui sont devant moi. Ils font tous du Reburst. Allez les voir eux. Moi, je suis sur Caldera. Je kiffe machin et tout. Euh, là, je ne voudrais pas changer quoi. Je capte. Est-ce que tu penses à l'heure actuelle continuer ce métier là encore très longtemps après 12 ans à produire du contenu Comme je t'ai dit euh, en début euh, d'interview, de, de, tu sais, moi, je vis au jour le jour. Euh, à l'heure actuelle, euh, je vis encore de, de ce que je fais, euh, je suis très heureux de faire ce que je fais. Je dois sûrement, enfin faut que j'arrive à m'organiser parce que euh, déjà que sur YouTube j'avais du mal à -ce être que j actif euh, sans Twitch. Euh, moi j'ai toujours voulu, euh, de manière peut-être un peu utopique, euh, créer mon contenu de A à Z. Alors, je me suis toujours dit euh, depuis que j'ai commencé sur YouTube, j'ai toujours fait mon contenu, euh, idée, tournage, montage, publication, machin. Je te fais des tout tout seul. Euh, et euh, en fait, là maintenant avec Twitch, c'est impossible. Et, euh, en 2022, euh, si t'es pas un minimum organisé, que tu voilà. veux te tenir les deux. Et moi, il me faut, il me faut, il me faut, faut clairement un, il me faut, euh, faut, une équipe. Ouais, il me faut quelqu'un qui m'aide derrière parce que je peux pas, je pourrais pas reprendre. Je, je ferais forcément je délaisserai forcément un truc. Si je commence à décider de... Ça, je, je sais que mes vues actuellement sur YouTube sont catastrophiques comparé à ce que je pouvais faire euh, il y a de ça encore euh, un an, machin. Mais je sais qu'en rebalançant grave du contenu... La ref... machine peut redémarrer, me, me largement. Me refaire bien voir auprès de YouTube, parce que c'est toujours ça. Enfin, tu sais que je publie... La... Pendant un temps, j'ai pas publié pendant un mois une vidéo. Après, j'ai republié une vidéo. J'ai pas republié pendant un mois. YouTube euh, déteste le pas. YouTube. Enfin, m'a plus du tout à la bonne. Il suffit que je republie, je republie pendant deux, trois mois, vraiment assidûment une vidéo tous les deux jours une vidéo tous les jours. Euh, Et ça repart. Je, je sais que, tu sais que les abonnements. Enfin, t'avais fait une vidéo où tu parlais un petit peu des abonnements, des euh, les abonnements, les gens s'en foutent ça maintenant. Euh, C'est du, du, du référencement avec des vidéos qui pop. Ça représente sur, moins de 10% C'est euh, ça. Et du coup, il euh, faut juste que je republie. Alors, j'ai envie de refaire plein de, de voyages et tout. Et euh, en fait, pendant un temps, moi, quand je faisais des vlogs, je faisais euh, deux vlogs de mon voyage. Au lieu de me dire, Karim, baisse la qualité de tes trucs. Fais moins euh, du montage de timbré, mais juste fais du... envoie quoi. Ouais, juste euh, fais un truc simple, mais on... une tous les jours. Tu il avait fait ça quand j'avais été à Las Vegas avec, euh, avec d'autres youtubers. Euh... Bah, c'était avec Webedia d'ailleurs. Enfin c'était pas Webedia, c'était Woodbox, ouais. mais qui appartient à Webedia. Et euh, il nous avait eh, mis royal. Ah il nous avait mis royal. Euh... Je sais pas si t'as déjà été à Vegas toi. Non. Non. Jamais. Mais je sais pas si ça pourrait être ton kiff et tout machin, parce que toi t'as as, as des t'as des kiffs quand tu voyages qui est, qui est vraiment propre à toi, tu vois. Et euh... Je te rappelle à Prague quand j'avais visité des... <rire> Le mec était parti en, en, en, Visiter des châteaux, en... des ponts Et puis même t'étais parti faire une, une rave T'avais pas fait une rave et tout Ouais si si si j'étais allé trouver un truc dans la forêt euh. <rire> et, euh, et du coup euh, mais du... Ouais il nous avait mis Royal et tout Et en fait j'avais publié tous les jours Tous les jours je publié Donc il avait, y avait TK, il y avait uh, Tonio Enfin on avait fait Et du coup euh, tous les jours je me réveillais Et c'est ça qui est bien en fait C'est pour ça que je pense que pour moi, euh, c'est pareil pour Sky, en fait, quand tu vis en décalé par rapport à la France, c'est nickel quand tu veux publier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je me réveillais très tôt à 8h, enfin 8-9h là-bas. Et en fait, j'avais jusqu'à midi une heure pour faire ma vidéo. Puis bam, en fait, ça correspondait parfaitement à l'heure de, des publications idéale, ouais. en France. En fait, c'est pour ça que c'est euh, quand, quand tu vis en décalé sur un, sur un gros décalage horaire. En fait, tu peux carrément mieux t'organiser pour publier les vidéos pour que les Français eux l'ont à une heure bien précise. Et, euh, et du coup, à l'époque, c'était nickel. Je ouais. me levais et je publiais mes vidéos et ça avait cartonné. Toutes mes vidéos euh, fonctionnaient euh, En plus, il y avait TK. Donc, toi, tu sais, TK, c'est euh, un peu un, un déglingo et qui fait, euh, qui fait délirer les gens. Donc, forcément, les gens regardaient. Mais euh, ouais, les vidéos Vegas euh, avec box ils ont cartonné. C'est marrant parce que tu, tu, tu reparles d'un fonctionnement. à l'époque qui me rappelle même moi comment, je comment tout le monde, même mmh. nous, on fonctionnait sur Kao C'était C'était à 17h, moi je me mettais sur la vidéo, j'enregistrais le gameplay, puis je faisais le montage et tout sortait pour 20h, mmh. 21h. Ça me prenait 3 4 heures. c'était mmh. mon activité de la journée. Sauf qu'à l'heure actuelle, euh, je tourne la veille, voire des fois deux jours avant et encore. Donc, tu sais, je commence à organiser la chose. Mmh. Encore pire, maintenant, j'ai un jour dans le tournage, dans la semaine où je fais 3-4 vidéos et voilà. Ah mais tu vois c'est ça qu'il faut que j'arrive à. Et, et donc je fais 3 4 tournages dans le par exemple le samedi soit le samedi. Genre je tourne 3 4 vidéos le samedi, je me change et tout machin. J'ai plein de vidéos différentes donc pas que, pas que du coup, suis, mais plein de vidéos différentes. Et ensuite tac, c'est les vidéos qui sortent dans la semaine et je ne refais pas de tournage avant le samedi d'après et toute la semaine je peux me consacrer à Twitch. Et hum. en plus c'est mon monteur qui me les fait. Ouais, donc tu vois toute la charge de travail que j'ai décalée. Ouais, genre c'est comme clair. ça que je travaille maintenant mais c'est trop drôle, parce qu'avant j'étais comme toi. Genre à 17h je m'y mettais et ouais, boum ouais. et je me mettais en mode je fais ma vidéo ouais, pour ouais, 21h, tu vois. Ouais. Mais après moi là tu vois, j'ai beaucoup de contenu IRL tu vois le contenu VR il demande beaucoup plus de bien temps sûr, tu vois tu vois bien sûr. quand par exemple euh, tu vois je fais tu euh, vois je sais pas enfin euh, là on le voit on le voit on le voit bien ça fait cool tu vois mais euh, tu vois j'ai fait une vidéo sur la tricopigmentation, je sais ouais. pas si, si tu sais ce que c'est tu vois là par exemple ici tu peux croire que c'est des cheveux rasés alors que c'est juste du tatouage tu vois et, euh, et on dirait de ouf des cheveux rasés bah on ouais, dirait moi bah moi Genre tu là sais c'est que... un peu de la repousse là moi, moi tu sais que de base euh, là moi en fait mon, mon front euh, avec le truc ça c'est enfin tu regardes certaines de mes vidéos j'avais plus du tout de, de ligne frontale tu vois c est, c est et en fait là c'est une autre euh... ça fait naturel de ouf hein. si tu l'avais bah, pas dit j'aurais pas remarqué et en fait c'est une autre euh, encore une vidéo où je veux aider les personnes qui souffrent tu vois de on ça. En revient ouais. euh, moi de base comment j'étais avant euh, moi j'ai la chance d'avoir une une femme qui me qui comme je suis tu vois Bien à, sûr. moi me, les cheveux rasés, machin, enfin un truc de ouf, tu vois, donc ça aide, tu vois, à te dire, bah, je m'en bats les couilles d'avoir la calvitie, machin, je m'en bats les couilles, tu vois, mais c'est un mec qui est vraiment pas bien, euh, s'il peut pas, parce que, comment dire, quand les gens, ils, ils, ils se disent, la Turquie, c'est l'Eldorado, alors que tout le monde n'est pas à l'Égypte pour se faire greffer, et du coup, c'est un peu la, la dernière solution pour les gens qui, et euh, c'est une parenthèse pour dire qu'en gros, euh, bah quand je fais ces tournages là, bah je vais à Toulouse, enfin c'est à Toulouse. Ça prend du tu temps. Tu vois, ça prend du temps, de te de vois. Ouais, ouais, mais ouais, c'est ouais. vrai que je vais essayer dans les, dans les prochaines semaines de faire beaucoup plus de contenu, euh, euh, euh, comment dire, divertissant sur, euh, tu vois des trucs un peu à la maison, ouais. en mode, ça ton tu en fais 3-4 tournages, un fais peu, des challenges à la con. Ah oui, moi con, je, et je raconte des histoires, ouais, alors, voilà, je des fais des bails et, et, euh, et ça c'est en deux spi, même le montage c'est vite fait, tu fais des zooms, des dézooms, machin, on en a fait beaucoup avec Ipec un mais là on a on, on, enfin, là où on habitait c'était très mal éclairé donc à chaque fois dès que tu voulais faire une vidéo tu sortais tous les éclairages et tout ah ouais, je... Alors, regarde là t'es es ah royal oui. là, là, là, là, là t'es royal tu royal, vois là. mais quand t'es à la maison et tout faut que tu fasses tu, tu sors tout le matériel et tout ça refroidit donc là on a la chance maintenant d'avoir changé de logement et puis là c'est les lumières ça, on est on est bien donc on va pouvoir à nouveau Envoyer exactement un peu, comme ouais. tu dis trouver cette organisation où euh, tu publies enfin tu tournes un gros volume sur une journée ou même deux journées ça. et tout le reste du temps tu es tranquille ça, ça. je préfère ça plutôt que un tournage tous les trois jours tu vois ou tous les deux jours genre ah, parce que t'as l'impression de faire que ça es. c'est trop bien de, mmh. de, vraiment genre j'ai mon monteur c'est Matteo dédicace et tout je lui ai le samedi et après tac toute la semaine genre là je sais déjà ce qui sort par exemple jeudi je sais mmh. déjà ce qui sort dimanche prochain tu vois Alors, ouais. on est lundi enfin on est mardi pardon donc euh, on est on est lundi mardi. on est on est mardi attends Mardi, ouais. mardi 22 février, je suis totalement décalé on est mardi, ouais. donc euh, je sais ce qui sort toute la semaine et c'est une organisation qui me convient je pense que ça t'aiderait euh, ouais, il, il, ouais. il faut que j'ai un, un, un, des personnes derrière qui ouais. me, me cadre en fait ouais. je suis, euh, moi comme je te dis, je vis au jour le jour mais du coup, je, vois, je suis trop euh, en mode, euh, C'est pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain, ce ouais, voilà. sera fait après-demain. Cherche un chef de projet, Et moi, ça me euh, Ouais, c'est ça le truc. Cherche un chef de projet, tu vois. un chef de projet, un monteur, ça te fera déjà une bonne base, je pense. Mmh. Bon, en tout cas, c'est par là, on arrive un peu à la fin. Ouais, bah merci à toi. Non, bah merci de l'invitation, c'était cool. et super je plaisir, cool. franchement. T'as vu, on a vraiment revu un peu ouais, tout, ouais, tu vois, jusqu'à l'heure actuelle. En espérant que tu puisses relancer la machine sur YouTube comme ouais, tu le souhaites. Ouais, euh, ouais. Euh, renvoyer un petit peu du contenu, du contenu qui te fait kiffer, tu vois. Mm. Continuer un peu sur Twitch, je oui, veux te faire kiffer. Et puis... Voilà, au final, t'es quand même un monument, tu vois, t'es quand même quelqu'un qui a été, et qui est toujours un, un, un big de YouTube, tu vois, et, et un gars que si, pour merci. beaucoup euh, en suivait il y a 12 ans, et, mm. et, et qu'on a suivi au fur et à mesure des années, et, et ça, ça faisait plaisir de pouvoir avoir ouais, un écoute, petit peu... De plaisir partagé, ouais. Franchement, c'est cool. Dans, dans le chat, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et je remercie encore une fois Karim d'avoir accepté de venir. On merci se retrouve, ouais, c'est trop cool, on se retrouve la semaine prochaine avec Julien Chiez, le 8 épisode avec Bouscapé 2, le 15 avec JDG, et... Enfin, comme je l'avais dit en début d'émission, j'ai eu Monsieur Julien Fébro en DM. On attend quelques confirmations au niveau de Canal, tout ça machin, mais je devrais pouvoir l'avoir dans Zaccorro Libre courant mars. Je vous tiendrai au courant au niveau d'une date. Zaccord au Libre, c'est terminé pour cette, pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc du coup à 18h pour un nouvel épisode. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut.